Bonjour, bonjour à tous, frères et sœurs, bonjour à tous, Alléluia. Voilà, que le Seigneur soit glorifié, notre Créateur soit béni, Papa, je te bénis, Papa, pour... Seigneur mon roi, c'est ce jour, Seigneur, merci pour ta, ton évangile, Papa. Ta parole, Papa, qui nous, qui nous illumine, qui nous conduit dans la vérité, Seigneur. Papa, nous te prions, Papa, de nous aider, Seigneur mon roi, à faire ta volonté, Papa. De nous aider, Papa, à tenir ferme, Papa. Seigneur mon roi, de, de nous purifier, Papa, de nous laver. Seigneur mon roi, par ton sang, Papa, qui a coulé sur la croix, Papa. Pour effacer nos péchés, Papa, pour effacer l'acte des ordonnances qui nous condamnait, Seigneur. Merci, Seigneur pour oh, ta grâce Papa et ta fidélité Papa au nom de Jésus Christ de Nazareth Seigneur Père nous prions Papa pour les âmes, nous prions Papa pour les vies nos foyers Papa, merci pour ton feu Papa, ton onction. Père de gloire, ta gloire sur nos vies Papa Seigneur au nom de Jésus Yeshua de gloire, es magnifique, t'es glorifié Alléluia Bonsoir frères et sœurs, bonjour à tous Voilà c'est votre frère Hervé que notre Père qui nous a créés soit, soit glorifié on lui, on lui rend grâce vraiment pour euh, sa création, la terre qu'il a créée, pour nos vies qu'il a, qu a créées. Il est vraiment bon et euh, il ne cessera jamais d'être bon. Voilà, il ne cessera jamais d'être bon, il sera toujours bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons le glorifier, la raison pour laquelle nous voulons l'élever encore dans nos vies. Et et annoncer sa parole, annoncer l'évangile, ce message qui nous sauve, ce message qui nous délivre. Et on lui dit merci, merci encore. Et euh, voilà, donc s'il y a des personnes qui veulent prendre le baptême, qui sont touchées par l'évangile, ben vous pouvez le dire sur le, sur le chat. Voilà, voilà, ce soir je suis vraiment dans la joie. On se joue vraiment dans la joie. Et euh, parce que je, je, je, je réalise vraiment la grâce du Seigneur et sa bonté et euh, en vérité s'il si ne serait pas venu sur la terre pour, nous, pour, nous, pour, mourir, pour, nos, pour, pour mourir pour nos péchés eh bien nous serons tous condamnés il est venu prendre tous nos péchés sur lui et je réalise de jour en jour que le Seigneur est trop fort il est trop fort frères et sœurs il n'a il commis aucun péché, il est, il est trop fort, il est trop fort et je lui dis merci Parce qu'il ben, nous a retiré du, du péché Il est mort pour nous sur la croix Pour nous sortir du péché Afin de nous élever dans sa gloire éternelle Donc ce soir toi qui entends ce message euh, Que personne ne te condamne mon ami Que personne ne te condamne Parce que Jésus Christ est mort pour toi Jésus Christ est mort pour nous Personne ne peut te condamner Année. Alléluia Alléluia Le Seigneur ne te condamne pas Toi qui entends ce message Laisse-moi te dire que la grâce Du Seigneur Est là pour toi Est là pour nous Il faut simplement que tu saisisses Sa grâce Que tu t'appuies sur sa grâce Et non sur toi-même Et il va te sauver Il va te délivrer Il va te restaurer Parce que ben il est mort pour toi, nous avons un sacrifice frères et sœurs qui est toujours d'actualité voyez frères et sœurs le, le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth et même après l'enlèvement le sacrifice sera toujours là pour sauver les hommes et les femmes qui passeront la grande tribulation, voilà pourquoi il faut partir avant, voilà pourquoi il faut être sauvé de suite quand il revient, être sauvé aujourd'hui, pas après la grande tribulation ne dis pas je passerai après le tour. Non, non, non, non. C'est le premier tour, mes amis. Alléluia, frères et sœurs. Waouh. Parce que le deuxième tour sera plus terrible. Si le premier tour on n'a pas réussi à, à, à, à être sauvé, on, on peut être sauvé aussi le deuxième tour. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui te dit que tu seras sauvé Qu'est-ce qui te dit que tu, te vas, tu vas tenir, mes amis Parce que le péché sera encore d'une dimension, mais extraordinaire, frères et sœurs. Alors que dans le temps que nous sommes actuellement, le péché a accru, le mal prend de l'ampleur. Mais ben, qu'est-ce qui te dit que tu vas tenir lorsque l'Église va partir, ouais frères et sœurs Je vous dis la vérité. C'est pour cela que nous devons, comment dire, nous humilier devant la, la, la parole, devant la grâce du Seigneur, frères et sœurs, nous humilier, mes amis, et de saisir sa grâce pour être sauvés. Et je salue tous mes frères et sœurs. Je salue tous mes frères et sœurs, euh, voilà, tous mes frères et sœurs qui sont dans les nations, qui, qui nous encouragent beaucoup et vraiment ça nous encourage à, à continuer à, à, à faire ce travail de, que le Seigneur nous demande de faire, nous l'Église, c'est d'aller de, de, évangéliser et d'annoncer ce message qui sauve les âmes et on vous remercie frères et sœurs, on vous bénit aussi voilà, pour vos prières, priez pour nous, on a, besoin de, on, a besoin de, on a besoin de la prière des saints, la prière de l'Église ben pour continuer à faire ce travail qui voilà qui qui, qui voilà qui vient qui vient du Seigneur hein. le ça vient du Seigneur ce ce, le, ce travail et mais euh, ben on a besoin on a besoin de la prière des uns des autres pour nous fortifier pour que qu'on ben, voilà que qu'on soit couvert par vos prières tout simplement pourquoi parce que il y a des combats il y a la pression les intimidations, les attaques, frère, il y a toutes sortes de choses qui se lèvent, voilà pourquoi on a besoin de la prière des uns et des autres, voilà pourquoi on doit prier pour le corps, afin que la, le corps soit debout, que le corps soit en feu, frère et sœur, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, le glorifié, le glorieux. Amen, amen, amen, amen. Donc ça fait un petit temps, euh, voilà, on se laisse conduire, hein. donc on est beaucoup sur le terrain en ce moment, sur l'évangélisation, à la grâce du Seigneur et il euh, y a un temps pour tout comme le dit la parole il y a un temps pour tout donc c'est ce qui est beau c'est que le Seigneur nous conduit dans, dans, à faire différentes choses à chaque fois et voilà pourquoi on n'a pas le temps de s'ennuyer en tant que chrétien on s'ennuie non frère on n'a pas, on, on pas le temps de s'ennuyer parce qu'il y a tellement de travail dans le royaume de notre Père Céleste qu'il n'y a pas de temps de, pour s'ennuyer et la parole dit la moisson est grande mais a très peu d'ouvriers il y a la moisson est tellement grande frères et sœurs tellement de travail que on n'a pas le temps de s'ennuyer et je vous dis la vérité, le Seigneur est de de plus en plus de nous, de nous comment dire, nous, de nous sensibiliser sur, son, sur, son, sur l'œuvre qu'il attend de nous parce qu'il ben, veut travailler avec l'église frères et sœurs voyez, il peut, faire, il peut tout faire s'il veut tout seul mais il a décidé de travailler avec l'église donc toi qui entends ce message Laisse-moi te dire qu'il veut, il veut travailler avec toi. Il veut travailler avec toi. Ne te dis pas, oui, ils peuvent tout faire tout seul. Il a cré la terre le ciel. Oui, c'est vrai. Mais il en, a, il en a décidé autrement. Il veut travailler avec les saints, avec les hommes et les femmes. Comme il a toujours fait, frères et sœurs, il passe à travers les humains pour faire son œuvre. Alléluia. Donc. Euh, la pensée que, que j'ai reçue il y, a, il y a quelques jours, hein, il n'y a pas si longtemps, c'est par rapport à ce titre que vous avez pu voir. Hein. Alors, on va le reprendre le titre. Beaucoup de chrétiens ont été blessés et sont détruits à cause de la calomnie et le mensonge. Frères et sœurs, on parle souvent dans nos églises, voilà, dans les prédications, euh, dans l'évangélisation on parle, voilà, dans, surtout dans le milieu chrétien, on parle souvent de d'adultère, de sorcellerie, publicité de pornographie, de toutes ces choses. Oui, c est, c est, ça, doit être, ça doit être dénoncé, on a Yeshua. mais on parle très peu de mensonges, de calomnies, toutes ces choses-là, en fait, on en parle très peu. Je pense que vous avez pu voir, vous voyez ce qui se passe dans notre génération, euh, Aujourd'hui, on parle très peu de ça en fait. Très peu de, de calomnie, très peu de mensonge. Ou en gros, que le mensonge condamne, la calomnie condamne, toutes ces choses. On en parle très, très, très, très peu. C'est comme si en fait c'est devenu. Euh, bon, c'est pas trop grave tout ça. Enfin, alors que c'est salutaire. On peut perdre le salut à cause du mensonge. On peut perdre le salut ou aller en enfer à cause de la calomnie. Et si on prend la définition de, de calomnie, c'est assertion, alors, vous pouvez prendre la définition dans, sur internet comme vous voulez alors mensonge c'est assertion sciemment contraire à la vérité dire un mensonge, le mensonge, l'acte de mentir, les fausses affirmations vous voyez frères et sœurs hein? et ça c'est quelque chose qui est, qui, qui est grave pourquoi? parce que la Bible nous dit aussi que le père du mensonge c'est le diable Donc on ne doit pas occulter le mensonge. Le mensonge, frère, doit être dénoncé, mes amis. Oui, frère et soeur. On ne doit pas prendre position, comment dire, prendre position pour le mensonge. Et on voit aussi dans d'autres définitions que je vois, quel est le but du mensonge. Oh, ça, ça, c est, c est, ça, ça va nous, nous, nous éclairer, nous, nous ramener dans la vérité si beaucoup étaient dans le mensonge. Eh bien, je, nous prions que ce message puisse ramener beaucoup dans la vérité, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un mensonge, une à deux fois par jour. En psychologie, ça c'est sur Internet, hein, les définitions. En psychologie sociale, on considère ainsi qu'il existe cinq motivations au mensonge valoriser notre image. Ça c'est dans <rire> définition sur Internet. Hein, et on va en parler parce que c'est quelque chose qui, c'est le Seigneur l'a mis dans sa parole et c'est écrit hein, tu ne mentiras pas, point c'est écrit aussi dans les dix commandements, les dix paroles, c'est écrit aussi dedans donc vous voyez donc en psychologie sociale on considère ainsi qu'il existe cinq motivations au mensonge papa je te prie de, de, de, de m'aider Seigneur mon roi à donner ta pensée papa au nom de Yeshua de Nazareth Alléluia en psychologie Social. On considère ainsi qu'il existe cinq motivations au mensonge. Valoriser notre image. Donc on voit par là que le but du mensonge, frères et sœurs aussi, c'est de valoriser notre image. Vous voyez frères et sœurs Donc lorsque quelqu'un ment, vous voyez frères et sœurs, eh ben, cette personne veut valoriser son image. Vous voyez frères et sœurs et on voit même dans le milieu du travail que j'en je, parle souvent même dans les trains quand je, le Seigneur me pousse à évangéliser je dénonce beaucoup le mensonge aussi il y a un type de mensonge qui se fait beaucoup aussi dans le milieu du travail c'est quoi Eh bien souvent lorsque les gens arrivent en retard parce que souvent il y a des cahiers de cahiers de cahiers de, de notes pour noter l'heure d'arrivée ou voilà Ou euh, et qu'est-ce qu'ils font souvent Eh bien qu'est-ce qu'ils font euh, pour beaucoup en fait ils font ils, vont arriver, ils doivent commencer peut-être à 10 h vous voyez frère et sœurs. et ils vont arriver à midi. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont marquer sur le cahier 11 heures, alors qu'ils sont arrivés à midi. Donc en fait, ça c'est le mensonge. Il n'y a pas de petit mensonge, parce que beaucoup pensent souvent qu'il y a des petits mensonges, donc c'est pas grâce à un petit mensonge, Dieu va comprendre. En fait, beaucoup oublient que nous prions, nous croyons que celui qui a créé la terre et le ciel s'appelle le bon Dieu. On ne dit pas que c'est un, de, un, un demi, un, un, un dieu à demi un peu euh, il, il tolère le péché, il tolère le mensonge Bon, il peut comprendre Non, en fait, il est bon Donc en fait, il est bonté frères et sœurs, vous comprenez Il est bonté Et lorsqu'on réalise qu'il est bonté frères et sœurs Je vous dis la vérité Eh bien, tu vas faire attention à ce que tu dis à ce que tu fais Aux actions que tu poses Vous comprenez Pourquoi Parce que il est bon Vous voyez frères et sœurs et on voit par là que le fait de mettre 11 heures, euh, de mettre 11 heures euh, alors que la, la personne arrive à midi ça c'est un, un des exemples que je vais prendre, il y en a tellement d'autres aussi on va euh, les énumérer hein. enfin, selon ce que je vais recevoir Vous voyez Donc on voit par là que euh, la personne va mettre 11 heures c'est pour valoriser son image, être bien vu ne pas être mal vu et aussi ne pas avoir de sanctions. Vous voyez frère et soeur Parce que sinon on arrive en retard au travail une fois ça passe, deux fois après, ensuite, ensuite Ensuite, qu'est-ce qui va se passer Tu peux avoir des sanctions Donc pour pas que ton image Comment dire, que tu puisses être euh, euh, Ton image soit cassée Que ta réputation soit détruite, etc Tu vas, enfin, pas toi qui écoutes Mais hein, en fait, cette personne va Mentir Vous comprenez frère et soeur Tu peux être quelque part à une, à, euh, Après ton travail, je sais pas Ta femme t'appelle elle te dit tu es où Tu comprends frère et soeur Donc qu'est-ce que tu vas faire Tu vas lui dire En fait j'arrive dans 5 minutes Alors qu'en vérité tu es, es, es, es à 50 minutes de la maison Donc en fait tu, tu mens consciemment de Le mensonge Tout ça pour faire quoi Pour pas qu'elle puisse être énervée Ou qu'elle puisse te prendre la tête Donc tu vas mentir Pour sauver en fait Comment dire Pour ne pas avoir des histoires en fait donc en fait des, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens aussi ou d'humains, voilà c'est global Vont mentir pour ne pas avoir d'histoire Ils vont cacher la vérité mes amis Oui frère et soeur Et ça c'est grave Parce que tu ne mens pas devant les hommes Tu mens d'abord devant le Seigneur et ensuite devant les hommes On oublie d'abord que quelqu'un nous voit là-haut Comprenez frère et soeur et c'est des choses qu'il y en a que c'est devenu une pratique Il y en a qui c'est une pratique pour eux Ils le pratiquent consciemment Tout le temps, tout le temps Ils vivent consciemment dans le mensonge Frères et sœurs Comment voulez-vous voulez que le Seigneur euh, vous bénisse Comment voulez-vous que le Seigneur vous approuve Comment voulez-vous que le Seigneur puisse se glorifier dans, dans, vos, dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans les vies Avec le mensonge frères et sœurs ou, ou homme-femme toi qui entends vous comprenez frère et soeur donc l'une des premières caractéristiques du mensonge le, le, le, euh, voilà, le lit ça c'est les, les définitions comme je l'ai dit tout à l'heure dans le dictionnaire tout simplement dans internet sur internet hein, voyez va en fait le, les cinq motivations au mensonge c'est valoriser son image voyez frère et soeur Waouh. vous voyez comment le mensonge frère et soeur fait des dégâts Juste pour valoriser son image et Il y en a d'autres qui vont mentir à leurs enfants oui. des, papes, des parents qui, vont, qui mentent consciemment à leurs enfants Vous voyez frère et soeur Comment voulez-vous que demain Ton enfant te fasse confiance Vous voyez frère et soeur Ton enfant voit que tu mens tout le temps Tu lui mens, tu lui mens tu lui, Il le voit Parce que tout ce que tu lui dis Tu ne le fais pas en fait en vérité Non ça devient le mensonge Vous comprenez C'est pour cela que il ne faut pas qu'en tant que parent, même chrétien, que tu te dises, ah oh, c'est des enfants, c'est pas grave Un enfant, frère et sœur, regarde à ce que nous faisons Re, euh, Regarde les actes, que nous, ce que nous disons et si nous le faisons Et tout ça, il l'emmagasine, il l'emmagasine Il va se passer quoi Mais il n'aura plus confiance en toi mon ami Tu comprends frère et sœur Tu vois Tu vas mentir à ton enfant, mentir à ton enfant et tu vas lever la main au ciel Oh, tu vas prêcher la parole Oh, Dieu est bon, Dieu est grand Et ton fils sait pertinemment que <rire> Mon papa ou ma maman ben C'est une menteuse et c'est un menteur Comment voulez-vous que ces enfants-là Demain puissent glorifier le Seigneur En voyant des parents injustes Des parents qui, qui mentent Consciemment mes amis ouais, frère Et, et c'est grave Il y en a d'autres On va t'appeler au téléphone Quelqu'un quelqu appelle, le téléphone sonne c'est une, une personne à laquelle tu ne veux pas répondre Tu vas faire répondre à quelqu'un à ta femme ou ton mari Et tu dis Avant de répondre tu dis dis je ne suis pas là Mais ça c'est le mensonge Tu dis que Dis lui, dis -lui que je ne suis pas là Et la personne répond ah, elle n'est pas là Mais en fait les deux sont menteurs en fait en vérité L'autre ne pourra pas dire ah, mais c'est à cause d'elle Non tu as participé Tu es aussi coupable mon ami Vous voyez frère et soeur Donc en fait le mensonge frère et soeur Beaucoup pensent que il y a des mensonges graves et des mensonges pas graves Tous les mensonges sont graves mes amis Tous les mensonges sont, coup, sont passibles de jugement Oui frère et soeur Alléluia On te dit quelle heure qu'il est Comme l'heure que tu vas dire à la personne ne t'arrange pas par rapport à ce qu'elle doit faire pour toi par exemple Il va te dire quelle heure qu'il est la personne Tu vas dire oui il est, il est, il est, il est 15 heures alors qu'en vrai, il est, il est, il est, il est 16h, vous Donc même par rapport aux heures, il y en a qui vont mentir pour changer les heures, ne pas dire... En fait, frère, en fait ça va dans les détails comme ça, mes amis, là. Vous comprenez, frère et soeur Dans les détails comme ça, là, mes amis. Parfois, ma femme me dit, il est quelle heure Je lui dis, il va être 14h, mais je lui dis 13h59, par exemple. En fait, c'est comme si tu as du mal, en fait, à dire 14h alors qu'il est 59 Vous voyez, frère et soeur, vous direz, ils ça... exagèrent. Mais en fait... C'est dans les petites choses comme ça, la frères et sœurs, que nous devons nous discipliner. Vous voyez Et la parole nous dit que si nous sommes fidèles dans les petites choses, vous voyez, frères et sœurs, nous serons fidèles dans les grandes. Waouh, alléluia. Donc on voit par là que si il, est, il est 13h59, donc s'il si est 13h59, dit qu'il est 14h, en fait, tu ne dis pas la vraie heure, en fait. <rire> vous direz, vous exagère, etc., mon ami. Mais, mais vas-y. Dis, dis En fait, tu vas voir, le fait de ne pas être fidèle dans les petites choses, tu vois, tu vois, en fait, tu ne seras pas fidèle non plus dans les grandes. C'est-à-dire que c'est dans les détails comme ça-là que le Saint-Esprit, que Yeshua nous fait grandir, nous discipline, nous apprend la justice, frère et soeur. C'est dans les petites choses. waouh on va prendre un passage dans Luc 16, verset 10 On sait se conduire, Voilà, et on est toujours dans le message hein. On n'est pas le Seigneur qui nous conduit hein. Donc dans, dans le partage Pour arriver à ce qu'il veut nous faire comprendre Donc on va dans Luc 16, verset 10 Celui qui est fidèle Dans les moindres choses L'est aussi Dans les grandes waouh vous avez vu le frère et soeur ce que dit la parole Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes ça veut, dire, ça veut dire que si tu es fidèle dans les petites choses tu, voilà tu t es, t es fidèle dans les petites choses qui t'est confiées les petites choses comme là, alors je parlais de l'heure si il, il va être 14h, les 13h59 il va être 14h bientôt on te dit quelle heure qu'il est tu dis 14h mais en fait nous devons nous, nous, nous être fidèles dans les petites choses, dans les moindres choses on dira, mais tu exagères, il est 13h59, 10 dis 14h. Non. Ben tu, en fait, non. Tu, il est 13, je vois écrit 13h59. Pourquoi tu veux que je dis 14h Tu vois Donc, c'est comme ça, en fait, que, que le Seigneur nous, dit, nous, nous, nous apprend la discipline, qu'on que, qu se discipline à être fidèle dans les moindres choses, frères et sœurs, afin d'être, de l'être aussi dans les grandes. Et la parole nous dit Et celui qui est injuste. Dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes C'est-à-dire que si tu n'es pas juste Si tu es injuste dans les, dans, les, dans les moindres choses comme ça Tu le seras forcément pour Les grandes, vous comprenez Si donc Vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes Qui vous confiera Les véritables vous Voyez frères et soeur? On voit dans notre chrétienté Beaucoup de chrétiens, je vous dis la vérité Veulent prêcher la Bible Veulent être prédicateurs Veulent être prophètes, veulent être Docteur, veulent être apôtres, veulent être évangélistes, ils veulent tout En gros, excusez-moi en créole, ils veulent toutes choses. Vous comprenez Ils veulent toutes choses. Mais dans les petites choses comme ça, frères et sœurs, ils ne sont pas fidèles. Dans les moindres choses, ils ne sont pas fidèles. Mais ils veulent que le Seigneur leur confie des grandes choses. Des, mon ami, on ne peut pas être prédicateur et, et, et, et ne pas être fidèle dans les moindres choses, mes amis. Si nous aspirons à ces choses, frères et sœurs à Aspirons à être utilisés par le Seigneur À, à vivre, des choses, vivre des choses glorieuses avec le Seigneur Eh bien, il faut qu'on commence à être fidèle dans les moindres choses Oui, frères et sœurs Il y a des chrétiens, ils n'arrivent pas à obéir au Seigneur Le Seigneur leur demande de faire un travail Le Seigneur leur demande de faire telle chose Pour son royaume, pour sa gloire Ils ne ils le font pas Ils ne sont pas fidèles dans les petites choses Le Seigneur leur dit Prêche dans un bus Le Seigneur leur dit euh, Comment dire Va dans une ville, prêche ma parole Ils ne veulent pas le faire, pourquoi Parce que ben, en fait Ils ne veulent pas être mal vu Ou être euh, insulté ces Là c'est un exemple que je prends par exemple Comment voulez-vous que le Seigneur vous confie De plus grandes choses Comment voulez-vous que le Seigneur nous confie De grandes choses Alors que dans les petites choses comme ça On n'arrive pas à le faire mes amis vous Comprenez frère et sœurs? Nous sommes fidèles dans les petites choses, mes amis. Comment tu veux que le Seigneur te confie des choses plus grandes? Il y a des chrétiens qui veulent soutenir les étapes, Ils veulent devenir prophètes de, des nations, apôtres des nations, docteur des nations. Ils veulent tout bidon. Ils veulent toutes choses. Mais dans les petites choses que le Seigneur leur demande, les, les, les moindres choses qui pour eux sont des moindres alors qu'elles sont importantes, vous voyez frère et soeur, il te dit, va évangéliser par exemple ta famille. Va donner à manger à ton voisin. Dis bonjour à ton voisin qui ne t'aime pas. Dis bonjour à ton collègue qui ne t'aime pas. Dis bonjour à ta famille qui ne t'aime pas. Ils vont dire, non, en fait, si dans ça, là, tu n'es pas fidèle, nous ne sommes pas fidèles. Comment voudrons nous voudrions-nous que le Seigneur nous emmène plus loin, encore, mes amis? Il ne pourra pas le faire parce qu'on va blasphémer son nom, mes amis. Vous voyez, frère et soeur? Vous voyez? Dans ton couple, le Seigneur te dit de ne pas insulter, ton, de ne pas insulter ta femme ou ton mari ou tes enfants. Il te dit de ne pas frapper ta femme ou frapper ton mari ou, ou frapper tes enfants il, il, il te parle par rapport à ça Tu ne lui obéis pas, tu ne le fais pas Mais si tu vas évangéliser quelque part, tu fais une œuvre quelque part Quelqu'un t'insulte, mais tu vas, tu vas facilement taper Vous comprenez Et tu vas pas, tu vas tu vas déshonorer le nom du... Tu vas facilement déshonorer son nom Vous comprenez frère et soeur t es facile à insulter Hein quand tu vas faire une œuvre pour le Seigneur On va t'insulter Mais tu vas répondre à l'insulte Parce que tu as l'habitude dans les, dans les petites choses Les moindres choses à insulter Vous comprenez Et comment voulons-nous que le Seigneur nous confie de grandes choses Oui frère et soeur Alléluia Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes Qui vous confiera les véritables Je vous dis la vérité on ne se convertit pas pour devenir un grand prophète, un grand docteur, un, un prédicateur. En fait, c'est malheureusement... On est dans le message, rassurez-vous. Hein, on continue euh, à, à, à, à, à, à, à... On se laisse conduire. Voilà. Je crois que ça nous, ça nous encourage quand même. Et ça nous parle à tous. Moi, le premier. Donc, vous voyez, Donc, on ne devient pas chrétien, frères et sœurs, pour faire danser la galerie, pour faire sauter la galerie, pour faire tomber la galerie, pour être vu, pour être je ne sais pas quoi, pour être qu'on voit ton image. Oh, c'est moi le pasteur principal. Oh, c'est moi le docteur principal. Oh, c'est moi. Oh, c'est moi. Oh, c'est moi. On ne devient pas chrétien pour, pour ça, mes amis. Vous comprenez, frères et sœurs On devient chrétien pour être fidèle au Seigneur dans les moindres choses. Voilà l'appel voilà que nous avons reçu, frères et sœurs. Obéir au Seigneur, mes amis. Oui, frères et sœurs. Il, il y a des chrétiens, le Seigneur, le Seigneur leur demande de faire une œuvre pour lui. Ils ne vont pas le faire. Pourquoi Ils ont peur des dires des hommes. Ils ont peur des regards des autres, mes amis. Mais comment tu veux que le Seigneur te confie de plus grande Il ne va jamais te confier de grandes choses. Tu as eu peur dans les moindres choses. Tu as eu peur... Du regard des hommes pour un, un petit travail que, qui semblerait petit à tes yeux mais qui, qui ont de la valeur devant le Seigneur Parce qu'il voulait t'apprendre quelque chose il il, En fait il avait commencé avec toi une formation Oui frère et soeur Il te confie un travail Il te dit fais ça On se lève contre toi, on te dit non fais pas Tu vois Il te dit crée cette association Fais ci, fais ça Tu vois On s'est levé contre toi, on a dit non faut pas faire Tu l'as pas fait, mais t'as pas été fidèle Comment tu veux que demain te confie plus grand Encore mon ami Déjà pour les, devant les, Des de, devant les frères et sœurs T'as pas osé le faire, mais comment tu vas oser le faire devant les païens, hein, Mes amis Comment tu vas oser le faire devant les nations Et tu aspires à, à travailler dans les nations Mais tu pourras pas mon ami Tu, tu ne pourras pas Je vous dis la vérité le Seigneur regarde sur la terre, il regarde qui il va prendre, qui il va utiliser, qui il va... Il, frère, je vous dis la vérité, quand il voit les hommes, quand il voit la, notre chrétienté, eh ben, le Seigneur il voit la peur, il voit le mensonge, il voit un ah tel ne va, va pas résister, un tel ne va pas, va, va, va, va pas euh, faire ce que, ce que je lui demande. En fait, le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui vont être fidèles dans les moindres choses. Tu vois, frère et soeur, il te demande de faire un travail qui paraît, aux yeux de beaucoup, un sale boulot alors que c'est l'œuvre du royaume et dans le royaume, il n'y a pas de sale boulot tous les travaux, tous les travaux que le Seigneur confie à son peuple, frères et sœurs ont de la valeur, mes amis, dans le royaume des cieux, frères et sœurs aux yeux des hommes, ces choses peuvent para paraître insignifiantes mais c'est là que le Seigneur te demande d'être comme, comme David David est en train de pèter les, les, les, les, les brebis ça sent mauvais, des fois, les brebis, etc. Ça, ça peut paraître un sale boulot. Mais en fait, c'est là que le Seigneur a confié ces choses pour demain le confier, la royauté, mes amis. Alléluia. Waouh. Il a été fidèle dans les moindres choses. Et le Seigneur l'a fait devenir roi. Il est devenu roi par la suite, frères et sœurs. C'est-à-dire que dans ce que le Seigneur te confie, vous voyez, frères et sœurs, c'est pour te former. Parce qu'il veut t'appeler à paître. Il veut t'appeler à, à, à, comment dire, à, à comment dire. À, à, à annoncer sa parole Vous voyez frère et sœur à paître les brebis Vous voyez frère et sœur Pour que demain les brebis soient perfectionnées Et que ces brebis puissent entrer dans l'œuvre dans, la, dans laquelle que le Seigneur le, le, va leur confier Waouh C'est beau ça frère et sœur Vous voyez frère et sœur Donc si tu n'as pas su être fidèle dans les moindres choses Comment demain seras-tu un modèle Ou un exemple Pour d'autres chrétiens dans les nations Frère et sœur euh, qui, voilà, qui ont besoin de conseils, d'exemples de, de, de, pour aussi travailler. Vous comprenez, frère et soeur Tu n'as pas su être fidèle dans les moindres choses. Comment tu vas dire aux gens soyez fidèles dans les moindres choses Toi-même, tu n'as pas été fidèle. Mon ami, je ne vois pas qu'il y, qu y a un problème. Oui, voyez, frère et soeur C'est-à-dire qu'être chrétien, frère et soeur, c'est vivre la parole, c'est un témoin. Ouais, être un témoignage pour les autres. Oui frères et sœurs, d'abord pour, pour notre salut Mais la vie que nous allons mener Sera aussi un témoignage pour d'autres chrétiens Oui frère et sœurs Voilà pourquoi il est important Si nous voulons gagner des âmes Faire des nations des disciples Être fidèles dans les moindres choses Alléluia mes amis Oui frère et sœurs Vous voyez Waouh waouh waouh waouh On est toujours dans Luc 16 verset 11 si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes qui, vont, qui vous confiera les véritables comment on peut confier à quelqu'un euh, comment dire des grandes choses alors qu'il a tout détruit dans les moindres choses mes amis c'est impossible oui frère et soeur et si vous n'avez pas été fidèle dans ce, qui a, dans ce qui est à autrui qui vous donnera ce qui est à vous waouh Oh là là, c est, c est, ça c'est une parole euh, compliquée ça. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, donc tu n'as pas été, été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous On t'a confié quelque chose, tu l'as détruit. Mais comment tu pourras... <rire> comment tu seras fidèle hein? Comment tu seras fidèle dans... comment dire euh, qui te donnera ce qui, a, ce, qui a, ce qui est à toi Comme le dit la parole, mes amis là, mes frères sœurs, c'est fort. Hein? Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce, qui à, dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous Oh là là, Seigneur. Verset, verset 13 Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il, a, il a ira un, l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Donc on va par là frères et sœurs que nous devons être fidèles, ça c'est le partage, hein. voilà c'est important pour nous de savoir ces choses, on doit être fidèles dans les petites choses, alléluia. On va prendre euh, toujours le, le, le, la définition euh, du mensonge, hein. en psychologie sociale on considère ainsi qu'il existe cinq motivations au mensonge premièrement valoriser notre image donc beaucoup de personnes vont mentir beaucoup de chrétiens vont mentir pour valoriser leur image c'est-à-dire qu'en fait ils ont peur de dire la vérité de peur que leur image soit ternie ou soit salie ou soit voilà ou, ou qu'il ne soit pas reconnu ou qu'elle euh, qu n'ait que, voilà, qu pas une bonne position alors que frères et sœurs devant le seigneur quand tu dis la vérité frères et sœurs et eh bien c'est là que le Seigneur va se glorifier dans toi C'est là qu'il va te bénir C'est là qu'il va agir dans ta vie Parce que tu es quelqu'un d'intègre Parce que tu es quelqu'un qui parle selon la vérité Et tu seras approuvé du Seigneur Vous comprenez frères et sœurs Voyez Waouh Et je vous dis la vérité Ne crois pas que quand tu vas mentir Parce que si tu mens là, regardez Par exemple tu mens à ton patron par exemple Ça, J'aime bien parler de ça parce que J'aime bien parler de ça parce que c'est des choses qu on, qu on, qu on, presque qu'on vit aussi en même temps, qu'on en y choix, voilà. Ton patron, tu dis tout le temps la vérité à ton patron, je te dis la vérité, il va avoir confiance en toi. Oui frère et soeur, il aura confiance en toi parce que tu lui dis tout le temps la vérité, tu comprends Et il sait que tu, tu, tu, tu lui dis la vérité, mais un patron, tu lui mens tout le temps, mais il, en plus il, il sait que tu lui mens. Je vous dis la vérité, il n'aura jamais confiance en toi mes amis. Parce que le mensonge fait perdre la confiance Tu comprends frère et soeur On perd confiance en toi Même si dans deux semaines tu dis la vérité On va te voir pour un menteur, une menteuse Pourquoi Parce que ben, c'est l'image que tu as donné de toi dès le début Et ça a été su Vous comprenez frère et soeur Voilà pourquoi il est important de parler selon la vérité De dire la vérité Et en fait être dans la vérité Va, comment dire, amener aux uns aux autres à avoir confiance aussi en toi on dirait oui il faut avoir confiance dans le Seigneur oui ça c'est sûr premièrement il n'y a pas de problème mais entre frères et sœurs ou voilà dans le monde aussi et pareillement ben, quelqu'un qui parle selon la vérité tu seras amené à avoir confiance en ce que la personne va te dire tu vas prendre attention faire attention à ce qu'elle te dit prêter oreille tout ça parce que tu sais que cette personne elle ne te ment jamais en fait en vérité tu vois mais quelqu'un qui a l'habitude de te mentir te mentir en fait même si elle te dit la vérité un jour tu ne vas pas le croire ou la croire. Pourquoi Parce que tu sais que cette personne a l'habitude de mentir, mes amis. Oui, frère et soeur. J'avais déjà dit ça un jour. C'est une parenthèse que j'ouvre. Pour nous encourager à être dans la vérité. À parler sur la vérité. Un jour, euh, j'étais arrivé en retard au travail. Voilà. Et euh, j'étais arrivé gravement, ouais, gravement en retard. Hein, et mon patron m'a dit oui, euh, euh, que je suis arrivé en retard, etc. Je lui ai dit... Euh, euh, je lui dis la vérité, oui, que j'étais en retard, etc. Et donc, du coup, il voulait me... Comment, comment ça s'appelle Enfin, voilà, j'ai mis la vraie heure à laquelle je suis arrivé, etc. Alors, j'étais arrivé en retard, etc. Sur le cahier, la vraie heure de retard. Et euh, il a su, après. Donc, il m'a convoqué dans son bureau, etc. Je, je suis arrivé en retard et tout. Et, euh, et du coup, il voulait... Euh... Comment ça s'appelle Deux secondes, frère et soeur. Attendez. Donc, il voulait... Euh... Me sanctionner, je sais plus ce qu'il voulait me faire J'ai oublié ce qu'il voulait me donner comme sanction euh, ouais, en, tout cas, il voulait me, en tout cas il voulait me sanctionner Et, euh, et quelques temps plus quelques, Je crois une heure, deux heures Enfin dans la journée hein, Il m'a rappelé Et il m'a dit Bon finalement je ne vous ferai rien Vous voyez? Donc en fait suite au, à, à, au fait que Je lui ai dit la vérité Ça a dû le toucher Ça a dû le toucher et, et ce qu'il comptait me faire Il me l'a pas fait, pourquoi Parce que je lui ai dit la vérité. Vous voyez, frère et soeur. Donc, c'est important de dire la vérité, mes amis. C'est important de parler selon la vérité. Vous voyez, frère et soeur, pour encore témoigner un autre témoignage euh, que j'avais dit euh, il, y a, il y a quelques semaines. J'étais en train d'évangéliser euh, sur Paris et des contrôleurs sont, sont venus. Et j'étais en train de bombarder la parole, hein, évangéliser. Et du coup, ils sont venus. Je les ai préchaussés la parole à eux. <rire> Donc, du coup, ils sont partis délibérer entre eux pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient me faire. Euh, voilà. Et du coup, ils m'ont dit, ouais, on va te donner une amende Parce que, voilà, je, si on est venu, euh, On ne peut pas repartir comme ça Ça va te faire, les gens, sont, les gens regardent, quoi Donc du coup, ils m'ont dit Bon, donne-moi un faux nom prince. Ils m'ont Ils m'ont dit de leur donner un faux nom, mes amis J'ai donné mon vrai nom Mais c'est bizarre, mais c'est comme s'ils savaient que C'était mon vrai nom que je disais Il a dit, non, non, non, un faux nom Moi, je n'ai pas vu que oui, c'est Dieu qui m'a sauvé ou quoi hein. Moi, j'ai vu un piège de l'ennemi le, le, derrière ça, mes amis Beaucoup de chrétiens ont dit, ah Dieu m'a sauvé, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a sauvé mon ami, Dieu ne veut pas te dire de mentir mes amis, c'est impossible ça mes amis, impossible. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth est le chemin, la vérité et la vie. Donc il ne faut pas mélanger le Seigneur qui est glorieux, qui est saint, qui est vérité avec tes mensonges mes amis. Il n'est pas dedans. Ah non, il ne peut pas se compromettre notre créateur, frères et sœurs, il est parfaitement... Parfait, parfait, mes amis, vérité, lumière, sainteté, il n'est dans aucun péché, Jésus. Il est parfait, alléluia. Vous voyez, frère, Donc j'ai dit au monsieur mon vrai nom, et il me dit non, un faux nom. J'ai dit par contre, là je ne peux pas, je ne peux pas mentir. Vous voyez, être fidèle dans les moindres En fait, le fait, voilà qu'on se bat, hein, parce qu'on se bat, on n'est pas arrivé, ne vous croyez pas que je, je suis parfait. Loin de, loin de là, mais nous voulons obéir à la parole et marcher dans, voilà, dans ce chemin qui nous perfectionne. Donc, vous voyez, donc j'ai dit au, au, au contrôleur, au, voilà, au, au agent de sécurité, là, de, de, agent de sûreté, voilà. je lui ai dit, je ne peux, peux pas mentir, mes amis. Il m'a dit, fais vite, donne un nom, parce que ses, ses collègues arrivaient derrière. Donne un nom, un faux nom. J'ai dit, je ne peux pas mentir, J'étais été catégorique, j'ai été ferme. Et il a vu que là, c'était compliqué pour lui, mes amis. Et lui, comme il a été touché, parce que juste avant, il m'a dit que je suis sympa, tout ça, j'étais agréable. Donc, il ne veulent pas, pas me punir, quoi. C'est terrible, mes amis. Hallelujah. Vous voyez, frère et soeur? Donc, il me dit, donc, lui-même a commencé à écrire en faux nom. Il a écrit en faux nom. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit encore? Donne-le donne une fausse adresse. J'ai dit, je ne peux pas mentir encore, mes amis, j'ai rien, rien menti, dans quoi que ce soit C'est lui-même qui a écrit toutes ces affaires dans le papier, mes amis, lui-même De son propre chef, mes amis, voyez, pourquoi Parce que, ben, nous voulons être fidèles dans les moindres choses, mes amis Parce que tu mens là, comme ça, là, tu te donnes un faux nom, fausse adresse, tu mens Tu penses avoir échappé, parce que enfin, l'amende était grosse, hein. C'était 150 euros, mes amis, voyez, frère 150 euros d'amende mes frères et sœurs, donc pour 150 euros, j'étais pour dire la vérité, mes amis. Même si c'était déjà pour Skyrock à l'époque, je vais je, je, je, je témoigné. Il me restait 7 euros il y a plus de 10 ans, ça, ça, ça, ça, ça, fait, ça fait des années déjà. <rire> il me restait 7 euros pour finir le mois. Skyrock me demande, quelle est votre radio préférée? Il m'appelle comme ça en privé, quelle est votre radio préférée? Frères et sœurs, je n'écoute pas Skyrock moi déjà. Parce que depuis qu'on est touché touché par le Seigneur, on a, on a, on a abandonné ses radios, on a tout laissé. Mais je savais déjà qu'est-ce que Karok que faisait. Parce qu'on était dans le monde frère, on ne s'entend pas du ciel. Donc si je criais Skyrock, je gagnais 1500 euros mes amis. Frère, j'ai dit à Scaroc, moi, mon préféré c'est Jésus. Skyrock était choqué. J'ai répété à Skyrock, mon préféré c'est Jésus. <rire> mes amis. Frère, toute la, toute la France a entendu ça peut-être Ils ont dit mais c'est un fou lui peut-être Qu'est-ce qu'il raconte euh, son préféré c'est Jésus Mais est ce qu'ils qu ne savent pas après C'est que j'ai réalisé que Quand tu ne pratiques pas le mensonge frère et soeur Quand tu ne mens pas mes amis Le Seigneur demain te bénit le, En fait ça va te suivre Les actes que tu poses vont te suivre Frère et soeur Tous les jours et jusque dans l'éternité Alléluia frère et soeur Oui frère et soeur ça veut dire que dans la, la, les moindres choses Dans lesquelles que tu es fidèle Dans l'obéissance que tu as pour le Seigneur Mes amis, je vous dis la vérité Il va te donner des choses que même toi Tu ne t'attends pas demain Il va t'ouvrir des portes Et beaucoup de chrétiens ne réalisent pas cela Ils pensent qu'ils sont, sont échappés à l'instant T Mais ils ne savent pas que demain là, Ce qu'ils ont fait aujourd'hui ça va, ça va les suivre demain Je vous dis la vérité On le voit dans la Bible quand le Seigneur dirait, je punirai l'iniquité des pères là Jusqu'à combien de générations Mes frères et sœurs, Dans euh, Exode là hein? Dans Exode 3 là, on va le voir Exode 34 verset 7 Qui conserve son amour jusqu'à mille générations Qui pardonne l'iniquité La rébellion et le péché Mais qui ne tient point le coupable Pour innocent Et qui punit L'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. En fait, le péché, frères et sœurs, a des conséquences générationnelles, mes amis. Comme Adam et Ève, ils ont péché et leur péché a eu des conséquences, frères et sœurs, générationnelles. Jusqu'à aujourd'hui, un péché... Regardez comment on meurt, regardez comment on est malade, regardez comment il y, y a le péché frère et soeur, le, le démon, le mal, le, le péché frère et soeur qui règne à cause d'un seul péché d'Adam et Ève. Leur péché a été générationnel. Donc quand tu mens aujourd'hui pour 150 euros, hein, on te dit, donne un faux nom, tu mens comme ça, tu mens. Ouais, voilà, tu mens, tu mens, etc. Tu, voilà, tu penses avoir échappé pour 150 euros, mes amis, tu mens, tu, tu, tu, tu dis à Skyrock ton préféré, c'est Skyrock. Tout ça, alors que tu ne pas ce rock. En fait, tu mens encore. Tu mens au travail. Tu mens partout. Tu mens, tu mens. On te dit quelle heure qu'il est. Non, il est... là Tu mens. Tout ce qu'on a pu partager, pu partager au début de la vidéo. Tu mens, tu mens, tu mens. Mais comment tu veux que demain, ta descendance soit bénie Vous comprenez, frères et sœurs Alléluia. Donc on voit par là que le péché d'aujourd'hui, frères et sœurs, a des conséquences demain. Après demain Voilà pourquoi un chrétien ne doit pas pratiquer le mensonge ne doit pas vivre dans le mensonge doit parler son nom de la vérité Être fidèle dans les moindres choses mes amis Qu'il ne soit pas dans la calomnie On va, on va, on va développer, on n'a pas fini Alléluia Waouh wow. ouais, frère et soeur Vous voyez les conséquences mes frères et sœurs. Voilà pourquoi aujourd'hui nos églises sont remplies Rempli de fidèles Rempli de prédicateurs Rempli et rempli Je vous dis que c'est devenu aujourd'hui frère et soeur Un, un, un, un, un lieu C'est compliqué Je vous dis la vérité Le péché règne Le mensonge règne L'hypocrisie règne La calomnie règne le, Frère le mal Allez, frère. C'est terrible mes amis Je vous dis la vérité Vous frère et sœurs. Voilà pourquoi il est important de parler selon la vérité Je vous dis la vérité, être fidèle dans les moindres choses, on, on, on insiste là-dessus En fait, si tu es fidèle dans les moindres choses, le Seigneur va te bénir Je vous dis la vérité, il va te bénir Quitte à, à, à perdre ta réputation, quitte à être haï Quitte à être, parle selon la vérité mes amis Les hommes vont te haïr, tu seras mal vu des hommes Mal vu de ce monde, mais je te dis la vérité. Le ciel va t'approuver. Le royaume des cieux va t'approuver. Voilà pourquoi, frère, ne ment pas. Ma soeur ne ment pas. parle sur la vérité. Si on t'appelle, tu ne veux pas répondre. Tu n'es pas obligé de répondre. Va ne vas pas mentir pour euh, dire, dire je ne suis pas là. Réponds pas. Tu es libre de répondre ou pas répondre au téléphone. Oui, frère et soeur. Waouh. Wow. Oui, frère et soeur Magnifique, frère et soeur Vous voyez? Ne te mets pas en danger. Vous mes amis, parce que le, le mensonge, là, c'est un danger, frère, c'est un danger mortel. Oui, frère et sœur, alléluia. Vous dans nos prédications, on parle toujours de sorciers, souvent, enfin, souvent de sorciers, sorcières, tout ça, démons, tout ça. Mais on parle très rarement du mensonge, très rarement des calomnies. Vous voyez, frère et sœur, c'est des choses qui sont comme, oh, bon, c'est pas très important. Mais frère, c'est important ça mes amis, c'est primordial Vous voyez frère et soeur Waouh Et on a vu tout à l'heure dans la définition sur internet Un mensonge, voilà, à plusieurs, euh, voilà, on va le lire En psychologie sociale, on considère ainsi qu'il existe cinq motivations au mensonge Premier, valoriser notre image Donc on a pu développer là-dessus Éviter les conflits Voilà, en plus tout à l'heure j'aime pas lu ça, mais c'est ce que tout à l'heure j'ai dit voilà, oh je n'ai pas d'histoire, donc je vais mentir, je vais mentir, mon ami. Tu vas aller en enfer comme ça, mon ami. Quand Continue à mentir. Quand tu n'y apprends pas aux mensonges, tu iras en enfer si tu meurs comme ça, mon ami. Oh oui. Or, comme je veux pas de conflit, je vais mentir. Tu vas, alors, tu vas te salir parce que tu ne veux pas de conflit, mais tu en enfer comme ça, mon ami. Je vous dis la vérité. Si tu ne te reprends pas de cela, tu iras en enfer. Beaucoup de chrétiens participent aux mensonges, frères et sœurs. Beaucoup participent au mensonge. Vous irez en enfer comme ça, mes amis. Je vous dis la vérité. Beaucoup diront, je suis dur. Mon ami, si je ne suis pas dur. La parole dit que le père du mensonge, c'est le diable. Donc si tu meurs et que tu participes dans le mensonge, tu iras en enfer. Tu iras pas au ciel. Je vous dis la vérité. Si la trompette sonne aujourd'hui là Écoute-moi, aujourd'hui là à l'instant où la parole est prêchée là mes amis que, tu, que la trompette sonne et que tu demeures dans le mensonge Mon ami, tu vas rester Voilà pourquoi si tu es dans le mensonge Tu dois restituer la vérité Tu dois rester, c'est ça la repentance Quand on se repent, on restitue les choses Donc tu dois dire la vérité mes amis Voilà le message Alléluia donc, on va par là valoriser notre image, éviter les conflits, ne pas peiner. Ah, comme je vais pas la blesser, je ne vais pas lui dire la vérité. Je veux lui, on veut lui mentir parce que sinon, voilà, c'est pour que, voilà. tirer en enfer fait comme ça aussi, mes amis, là. Je vous dis la vérité. Ne pas peiner notre interlocuteur, interlocuteur. Persuader quelqu'un afin d'en tirer un avantage. Voilà, il y en a qui vont mentir en fait pour tirer un avantage. Oui, frère et soeur. Donc, ils vont mentir à la CAF pour avoir un avantage. Ils vont faire des fausses déclarations pour avoir un avantage. Ils ne vont pas déclarer leurs, impôts, leurs trucs d'impôt, tout ça. Là. Ils vont mentir, tout ça, pour avoir un avantage. Payez moins. Mais vous irez en enfer comme ça, mes amis. Là. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi tu dois dire la vérité à la CAF. Tu dois restituer la vérité. Ton faux papier que tu as. Tu as un faux papier là. Tu as un faux papier là. Tu dois dire la vérité, sinon tu iras en enfer. Tu ne t'appelles pas gibert Tu t'appelles. Hicham Donc dis que tu t'appelles Hicham Dis que tu t'appelles Édouard Et non Paul Sinon tu iras en enfer comme ça mes amis là Voyez le mensonge Le mensonge dans les déclarations Le mensonge dans les papiers Le mensonge dans les affaires Tu iras en enfer comme ça mes amis là Oh c'est pas un jeu mes amis Je vous dis la vérité C'est grave Vous voyez frère et soeur Tu trompes ton mari Tu lui mens Non je, je t'ai pas trompé je te, je te trompe pas Alors que tu es dans l'adultère tu dois dire la vérité, sinon tu iras en enfer mes amis Tu dois te repentir, sinon tu iras en enfer mes amis là. Je vous dis la vérité Oh c'est chaud mes amis là Et enfin, voilà, dissimuler ou justifier un manquement Donc en enfin, fait, il y a qui vont mentir pour dissimuler ou justifier un manquement Donc comme tu n'as pas fait quelque chose que, que tu devais faire et que tu n'as pas fait Tu vas mentir pour essayer de justifier Alors, en gros la justification par le mensonge Donc en gros il y en a qui vont se justifier Par le mensonge Ils vont mentir pour se justifier en fait mes amis Mais vous irez en enfer comme ça mes amis là Je vous dis la vérité Le mensonge passe pour un temps Beaucoup pensent qu'ils vont se sauver Mais c'est pour qu'un temps Comme on dit souvent Le mensonge prend souvent l'ascenseur Et la vérité prend l'escalier C'est à dire que ça met du temps la vérité met du temps des fois pour éclater mes amis Je vous dis la vérité ça met tellement de temps mes amis oh non non. Mais le mensonge PAP ça prend l'ascenseur direct Direct PAP L'ascenseur PAP pop C'est monté déjà. Mais la vérité Oh là non non non non, Regardez Jésus Comment aujourd'hui son nom est blasphémé On essaie de dire non il n'est pas ressuscité. On essaie de dire non il n'est pas mort sur la croix On essaie de dire tellement de choses sur lui Mais la vérité plus on avance plus la vérité éclate, plus on voit sa résurrection Plus on voit sa gloire Plus on voit sa parole, frère, qui, qui resplendit On voit les prophéties s'accomplir Cette parole qui a, été, qui a voulu être détruite De plus en plus on voit sa puissance On voit sa gloire On voit cette parole qui touche les âmes Cette parole, papa, mes amis, qui touche les cœurs des âmes Cette parole ne peut être que vérité Cette parole transpasse les cœurs Cette parole est, elle est véritable Jésus-Christ de Nazareth Alléluia Voilà pourquoi lorsque cette parole est annoncée frères et sœurs Je vous dis la vérité Il y a des tremblements dans l'esprit frère Il y a des bouleversements Il y a des cœurs chamboulés Des familles touchées frères et sœurs Des hommes et des femmes qui sont bouleversés, transpercés par cette parole Parce que dans cette parole il y a le feu de l'esprit Il y a la puissance de Jésus Il y a la puissance de Jésus Pokaya. Alléluia La puissance de la résurrection cette parole guérit les malades. Cette parole restaure les foyers. Cette parole restaure ceux qui veulent divorcer à ne pas divorcer. Cette parole est puissante. La parole de Jésus. Oh, cette parole nous enflamme. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Jésus règne. Il règne. Il règne. Il règne. Oui, frère et soeur. Waouh, ouais, waouh, ouais, waouh. Ouais. Je crois que ça nous encourage ce partage. Oui, frère et soeur. Donc, on est toujours dans, la, dans, les, définis, dans les définitions du mensonge, mes amis. Les formes du mensonge. Vous voyez le monde, frère, le monde nous enseigne, mes amis. Mes amis. Les formes du mensonge. On est toujours dans les définitions du mensonge, les frères et L'officieux qui serait dit... Alors l'officier qui serait dit pour ne pas faire de peine Pour protéger Pour ne pas choquer tu une parenthèse. Il y a des métiers dans le monde Où on t'oblige à mentir Il y a des métiers que j'avais que envie Que je, je voulais faire Mais on voit par là que On va te faire mentir Tout ça frère c'est des métiers que c'est impossible de faire Parce que s'il si faut mentir C'est impossible qu'un chrétien face à un métier Où il sera obligé de mentir Il ne pourra, pourra pas y aller qui ne pas aller Donc parfois, qu'est-ce qu'on fait On crée notre propre boîte Notre propre entreprise Pour ne pas mentir Comme ça, dans ta boîte, tu dis la vérité Parce que c'est toi le chef là-dedans là. C'est toi le boss Enfin, le chef, si tu veux Voilà, le boss, voilà Le chef, c'est toi dans ta, dans ta boîte Donc, étant chef, étant chrétien Voilà Eh bien, tu sais que là On ne va pas t'obliger à mentir Sous peine de je ne sais pas quoi Tu vas parler selon la vérité Parce que, ben C'est toi le chef Personne ne peut te virer Si tu dis la vérité, mes amis Vous voyez, frère et soeur mais il y a des travaux dans le monde, frères et frère, on te dit, faut mentir, tout ça, etc. Sinon, si tu mens pas, tu vas perdre des salaires, tu vas perdre des primes, je ne sais pas quoi. Et beaucoup de chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se soumettre à ces métiers parce qu'ils ben, veulent l'argent, ils aiment l'argent, ils sont avares. Ils sont, prêts, ils sont prêts à perdre leur salut, mentir pour l'argent. Vous irez en enfer comme ça aussi, mes amis. Frère, ce n'est pas un jeu, hein? C'est le temps où on doit tous se repentir C'est le temps où il faut s'humilier C'est le temps où il faut sauver son âme Parce que Jésus revient Parce que la parole s'accomplit Parce que le roi est à la porte Donc il faut sortir du mensonge Toi qui écoutes ce message, tu es dans le mensonge depuis des années Tu mens, tu mens, tu mens Dans l'église où tu es, tu mens Tu mens à tes frères et soeurs Tu mens, tu mens, tu mens, tu mens Tu, mens. tu, tu dois confesser tes mensonges Mes amis là Tous les mensonges que tu as cachés là il faut les restituer, il faut dire la vérité Ça c'est un message pour tous les menteurs Tous les menteuses, tous ceux qui sont dans la, dans la calomnie Dans le péché mensonger là. Il faut vous repentir mes amis Oh oui On a souvent parlé de ta masturbation Mais ton mensonge a été caché Frère le Seigneur est en, en train de, de, de dénoncer aujourd'hui Le mensonge Le mensonge Alléluia mes amis Le mensonge fait des dégâts dans l'église les calomnies font des dégâts dans l'église. Beaucoup de chrétiens sont blessés. Pourquoi À cause du mensonge. On va définir ces mensonges au fur et à mesure. À cause du mensonge, à cause des calomnies. Frère et sœur, il y a une chrétienne il y a quelques jours me racontait comment elle a été blessée, frère et sœurs, dans une église. Frère, on a été choqué. Vous voyez, frère et sœur Choqués. J'étais plutôt choqué parce que c'était à moi qu'elle a dit ça. Frère et sœur, le chaos. Voilà ce qui règne dans nos réunions d'église, dans les églises frères et sœurs Le mensonge est assis Je vous dis la vérité Menti si menti, mes amis Un péché répugnant frères et sœurs Je vous dis la vérité Qui détruit des vies, qui détruit des familles Je, je, je vous dis la vérité Beaucoup de chrétiens sont retournés dans le monde Parce qu'ils ont vu le mensonge Ils sont retournés dans le monde Pensant trouver la vie ils ont trouvé leur mensonge Je vous dis la vérité Voilà pourquoi le Seigneur nous dit hein, Mon peuple sortait du milieu d'eux sortez du milieu d'elle. Le système religieux De la religiosité Frère, le Seigneur veut nouer des liens intimes avec nous Des liens avec, avec toi, toi qui entends ce message Alléluia, frère et soeur Voyez, oui, frère et soeur Combien de chrétiens ont été détruits par le mensonge Ont été détruits, frère et sœur, Par les calomnies Ont été blessés Voyez, oui, frère et soeur on les a blessés et sont retournés dans le péché, retournés dans les boîtes de nuit, retournés dans le sexe en mariage, retournés dans l'adultère, dans le péché. Pourquoi À cause des blessures, mes amis. Je vous dis la vérité, beaucoup de chrétiens, frères et sœurs, ont été détruits comme ça, détruits, détruits et sont repartis dans le péché. Et on les a encore accusés de péché. Alors que c'est les blessures, que, le mal qu'on leur a fait, les mensonges qu'on leur a, comment dire, qui ont été dites ou dites sur elles... Ça a causé ces blessures, elles sont, elles sont tombées. Et maintenant, elles sont accusées d'adultère, accusées de menteurs, accusées de, de, de, de comment dire, de, de, de, de, de, de je ne sais pas quoi, d'impudicité, accusées de tous les péchés du monde, parce que l'origine a été la blessure, les blessures. Mais ça, là, on ne dit pas ces choses, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs Oh, mes amis, c'est chaud. Voilà pourquoi tous les chrétiens qui vont entendre ce message, tous les chrétiennes, tous les chrétiens qui ont été blessés à cause du mensonge Et qui sont repartis dans le monde à cause des blessures infligées dans les rayons d'église Dans les églises, relève-toi mes amis, Alléluia Parce que papa t'aime, ton papa céleste t'aime, Jésus-Christ t'aime Et il te dit relève-toi, il te dit relève-toi et suis-le Oh oui, suis-le Oh oui, il va te guérir, il va guérir tous ces blessures que tu as eu, Il va tout restaurer dans ta vie Voilà pourquoi toi qui entends ce message dans les nations, là où tu es C'est un appel pour toi, le Seigneur t'appelle T'es sa brebis, mes amis, alléluia T'es sa brebis Oh mes amis Beaucoup de chrétiens comme ça ont été détruits par les par blessés Par les mensonges, par les calomnies Et elles sont tombées dans le péché, mes amis Parce qu'elles n'ont pas pu supporter cela elles ont été accablées par les mensonges des, des, des, des, des chrétiens, chrétiennes, même des prédicateurs, ils ont menti sur eux. Ils sont tombés dans, dans le péché à cause des mensonges de ceux qui se disent, comment dire, prédicateurs, dirigeants, anciens. Et eh bien, leurs mensonges ont accablé beaucoup de chrétiens, ils sont tombés. Mes amis, le jugement commence par la maison du Seigneur, mes amis. Je vous dis la vérité. Toi qui es tombé à cause du mensonge d'un prédicateur, relève-toi. Et malheureusement, beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'anciens dans l'église mentent et des chrétiens sont blessés et tombent dans le péché et ils vont accuser vous dire voilà, c'est ça le péché qu'elle a fait mais on ne dit pas en fait que tu as menti sur elle mes amis ça c'est caché ça, on ne dit pas que non, un tel a menti sur un tel et ça elle n'a pas pu se supporter, elle, a, elle était accablée donc frère et soeur, je vous dis la vérité elle est tombée dans, dans, dans la folie, tombée dans le monde, dans le péché, le sexe frère et soeur a cause de quoi Le mensonge des uns et des autres frères et sœurs Je vous dis la vérité On ne se rend pas compte des dégâts qu'il y a Frères et sœurs dans la chrétienté à cause du mensonge et des calomnies Frère et sœurs c'est terrible mes amis Vous voyez frères et sœurs Waouh Waouh waouh waouh waouh waouh waouh wow. Frère, ça fait des dégâts Ça fait des dégâts on va continuer toujours dans le mensonge, hein? là on est toujours dans les mensonges. Alors est-ce que mentir est un manque de respect Voilà. Mentir est manquer de, mentir est manquer de respect à la personne à qui l'on ment, que l'on trompe délibérément C'est aussi ce, ce manquer de respect à soi-même. Ah, C'est terrible ça. Frères, hein? Quelle est la différence entre mentir et cacher la vérité Si on ment, on peut se, on peut se sortir d'une situation embarrassante ou éviter une conséquence. Alors que si on dit la vérité, on devra inévitablement faire face aux conséquences. Voilà comment beaucoup vont mentir pour ne pas pour pour pour ne pas faire face aux, aux conséquences. Alors que le mensonge quand le mensonge si on ment on peut se sortir on peut se sortir d'une situation embarrassante ou éviter une conséquence. Donc en fait, beaucoup vont mentir pour échapper à une situation embarrassante éviter une ou, ou, ou éviter les conséquences. Voilà le but, du le but du mensonge. Le but du mensonge, c'est quoi que Beaucoup mentent. Pourquoi Parce qu'ils veulent s'échapper des situations embarrassantes, tout ça, etc. Mais ils ne savent pas que ça va... Ça, ça, ça. Ils, vont, ils, peuvent, ils, ils peuvent aller en enfer comme ça. Ils n'arrivent pas à la porter que, que le mensonge a, a, a, a, a, mes amis. Les conséquences que les mensonges peuvent avoir ça peut détruire des vies oui frères et sœurs. donc il y en a qui ne vont pas alors que dire la vérité c'est quoi? on devra inévitablement faire face aux conséquences eh oui donc quand tu dis la vérité c'est pas grave même si tu seras mal vu etc c'est pas grave et c'est pareil pour l'évangile voilà pourquoi il faut prêcher la vérité de l'évangile même si tu es mal vu il ne faut pas prêcher un évangile la changer voilà, Ne pas la changer Pour, pour ne pas être mal vu Et prêcher l'évangile que tout, toute la terre accepte Que le monde entier accepte Parce que ben, si je prêche la croix Je serai mal vu Tu iras en enfer comme ça aussi mes amis Tu ne seras pas pour vous dire, Seigneur non plus Donc voilà pourquoi Ressaisis-toi Toi qui es dans ces choses Tu dois te ressaisir mes amis Et te repentir Et prêcher la vérité Mes frères et on voit pas là aussi un autre signe. Hein. Quels sont les signes d'un menteur? Guettez les signes suivants et les menteurs n'abuseront pas de vous. Ça c'est les défis. sont toujours sur Internet, mes amis. C'est ça, ça définit le mensonge. Donc on, on est dedans. Ils cachent leur bouche. Ouais, ils cachent. Ouais, la on cache, on cache, on cache. Ils cachent leur bouche. Ils se préparent à fuir. Ils se préparent à fuir. <rire> Leurs paroles et leur langage corporel sont dissociés. Leur respiration change. Leur mouvement oculaire habituel change. Mes amis, c'est terrible ça. Oui, frère et soeur. Donc, on relit. Hein. Ils cachent leur bouche. Ils se répètent et donnent trop de détails. Ils se préparent à fuir. Leurs paroles et leur langage corporel sont dissociés. Leur respiration change. Leur mouvement oculaire euh, comment on dit, habituel change. Donc en fait, tu vois que celui qui ment là, il n'est pas, pas, pas ferme Il n'est pas ferme, tout ça, tu sens que il va, il va changer de version à chaque fois Chaque fois, c'est des versions qui vont changer Elles sont différentes à chaque fois, etc. Voilà, tu vois un peu Tu vois frère et soeur Pourquoi les gens ont besoin de mentir Au quotidien, la majorité de nos mensonges sont des actes réflexes, instinctifs auxquels on a recours pour se protéger d'une atteinte physique, morale, matérielle ou psychique honte, perte d'estime de soi il s'agit de protéger la relation établie avec autrui frère, il n'y a rien de plus terrible, plus grave, plus horrible de vivre ou de marcher avec quelqu'un qui est dans le mensonge mes amis, c'est ben horrible c'est-à-dire que en fait, en fait c'est compliqué, frère et C'est compliqué, mes amis, ça. Mes frères et sœurs. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Attendez, je cherche toujours les définitions. Il y a tellement de définitions. Et par-dessus par, tout, la, la, comment dire On a besoin. Comment dire, de la délivrance, voilà, pour ne plus mentir. C'est la délivrance, frère, être délivré, c'est le Seigneur qui délivre, voilà, du mensonge. Alléluia. Donc, on reprend la définition de calomnie. Comme je dit tout à l'heure, on parle très peu de calomnie, mes amis. Très peu de calomnie, très peu. Ce sont des péchés qui sont très peu dénoncés. Qu'on voit rarement. Dans, dans, faites le tour sur les réseaux. Faites le tour même dans votre église. Vous allez voir que c'est des choses qu'on en parle très rarement. C'est plus euh, l'accès mis sur l'adultère, la publicité, les sorciers, les démons, etc. Voilà. Euh, mais très peu euh, mis sur calomnie et mensonge, mes amis. Alors, la calomnie, c'est quoi? Accusation fausse mensonge qui attaque la réputation, l'honneur de quelqu'un. Vous voyez frère et sœurs Donc on voit, ne on voit pas là, c'est une accusation fausse. Voilà, aujourd'hui dans beaucoup d'églises, hein, on accuse beaucoup de chrétiens d'adultère, par exemple. On, on accuse de, beaucoup de chrétiens de, de sorciers, de sorcières. Voilà, Et, euh, et, euh, et alors qu'il n'y a aucune preuve avérée, il n'y a aucun... Euh, c'est pas avéré. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va créer on va, on, va, on va détruire ces personnes Oui, frère et soeur. On risque de les perdre, de les, de les détruire. Oui, tu imagines, on te dit que tu es un adultère alors que tu n'es pas dans l'adultère Mais ça va pour dire quoi Dans l'église, même. Ça, ça va, en fait, voilà, hein, ça, ça fait quoi Ça va attaquer ta réputation Oui, frère et soeur. Ça va attaquer ta réputation, mes amis. Tu vois Dans le sens où, ben, tu seras mal vu. Tu seras vu comme un. On le voit aujourd'hui, hein, quand quelqu'un pêche aujourd'hui, malheureusement ben, on est tous passés par là, mais c'est des choses qu'on ne doit pas faire. Ben, on regarde comme si les gens étaient sales, comme si c'était une balayure, de, voilà, comme si elle ne pouvait plus être sauvée. Elle est mal en vue, mais regardez. Alors que, que celui qui n'a jamais pêché, jette la première pierre. En fait, en vérité, que en fait, quelqu'un qui pêche, ouais, frère et soeur, on doit lui tendre la main simplement. Et l'aider à se relever, mais ne pas l'enfoncer parce qu'on risque de la perdre, mes amis. Vous voyez, frère et soeur, c'est aussi le rôle de nous chrétiens, c'est de se relever les uns les autres parce que personne n'est à l'abri de tomber. Que celui qui est debout prenne garde de tomber, mes amis. Vous voyez, frère et soeur. Donc, en fait, quelqu'un qui veut se repentir, qui souhaite se repentir, qui veut sortir du péché, frère, mais il faut l'aider. Vous comprenez, frère et soeur Vous voyez Donc, la calomnie, frère, emmène beaucoup de. D'hommes et de femmes à tomber dans le péché à, à, Et à se perdre Pourquoi Parce que c'est des accusations fausses Vous voyez Des mensonges En fait la calomnie c'est aussi le mensonge en fait La calomnie c'est le mensonge Vous voyez frère et soeur C'est ça Calomnie, accusation fausse, mensonge Qui attaque la réputation Donc en fait la calomnie c'est le mensonge aussi mes amis Donc quand tu calomnies quelqu'un frère C'est le mensonge aussi mes amis Vous voyez frère et soeur voilà pourquoi ne, faut, ne prends pas part aux calomnies. Tu vois, frère et soeur Ne prends pas part aux calomnies. Tu entends quelque chose ou quelqu'un Frère, tu sais même pas, frère ou soeur, tu ne sais même pas si c'est vrai. Et tu commences à prendre parti. Mon ami, si le Seigneur revient, tu ne partiras pas au ciel. Si tu meurs comme ça, tu ne pas au ciel. Mais en enfer, parce que tu as participé volontairement à la calomnie. Tu as pris part à la calomnie. Vous voyez, frère et soeur Beaucoup pensent que le Seigneur ne voit pas Beaucoup pensent que, frères et sœurs, que ce n'est pas grave Frère la, calom la calomnie c'est grave Mais hein, frères et sœurs Quelle est la différence entre la calomnie et la diffamation On le prend tout de suite Dans le cas de la diffamation, l'accusation est portée en public alors qu'il est connu que l'accusation est fausse Waouh. La différence est donc que la diffamation et la calomnie Visent des tiers et accusent quelqu'un de ces tiers Waouh. Donc la diffamation La diffamation, tout ça on a vu hein, Dans le cas de la diffamation, l'accusation est portée en public C'est-à-dire que c'est publiquement en fait qu'on te diffame Oui frère et soeur Donc on te, en fait on ramène diffamation, on ramène une calomnie de manière publique et je vous dis dans, dans beaucoup d'églises C'est ce qui se passe Des diffamations au sein des églises publiques Envers euh, une sœur hein, ou un frère ou voilà. Et ça ramène quoi Des, des scandales Ça ramène quoi des, des, des, des, des dégâts Ça fait des dégâts terribles Vous voyez frère et soeur Regardez au ciel Ce que a produit la calomnie au ciel Le mensonge au ciel Le business du diable au ciel Frère ça, ça a créé des dégâts Jusqu'aujourd'hui sur la terre, regardez les dégâts qui se fait à cause de la calomnie. Le Seigneur a été calomnié. Aujourd'hui, le Seigneur a créé la terre, le ciel, mais on fait croire que non, c'est pas lui qui a fait ça. On train de mentir, de dire non, c'est le hasard qui a fait ça. On ment aux hommes et aux femmes, on ment aux enfants. On leur dit que non, on veut du Big Bang, on veut du singe. Vous voyez comment on a, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont ils ont menti, frères et sœurs, en voulant cacher le Seigneur, frères et sœurs, alors que c'est lui qui est l'auteur de la vie, l'auteur de la création. Ils ont changé la gloire du Seigneur, frère et soeur. Comme quoi on vient des, des animaux Ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. On veut des animaux, on veut des molécules, on veut de la nature. Vous voyez comment ils ont, ils ont calomnié le Seigneur, frère et soeur. Oui, frère et soeur. Ils l'ont accusé qu'il est méchant qu'il les juge, etc. Alors qu'il est bon, mes amis. Mais ce sont nos péchés qui n'aiment pas, mes amis. Alléluia. Oui, frère et soeur. Regardez encore une chose. Quel est le sens du mot calomnie Calomnie, non féminin, accusation grave et volontairement mensongère. Donc, c'est des accusations graves. La calomnie... Ce sont des accusations qui sont graves. Et on, frère, et, comment dire ce que, déjà, déjà, premièrement, ce que tu sèmes, tu vas le moissonner, déjà, premièrement. Donc, ce que nous sémons on, nous allons le moissonner. Tu sèmes la calomnie, ben, crois-moi, tu vas récolter. Ce que nous semons, on le moissonne. Vous comprenez, frère et soeur Vous voyez, frère et soeur donc la calomnie c'est accusation grave et volontairement mensongère, diffamation, calomnie, dénaturer sciemment quelque chose par de fausses interprétations. Donc en fait tu peux calomner quelqu'un en donnant de, de fausses interprétations. Tu interprètes forcément les choses, consciemment les choses, tu interprètes, ça c'est la, la calomnie aussi, le mensonge aussi c'est comme ça aussi frère tu interprètes mal les choses, tu dis mal les choses, etc, etc, etc. Voilà pourquoi si tu as mal interprété quelque chose et on te dit que tu as mal interprété quelque chose, ne dis pas, bon c'est bon, je laisse comme ça, c'est pas grave. voyez oui, frères et hein? sœurs. Donc ce que nous semons, nous le moissonnons. Nous semons le péché, nous allons récolter le jugement. Vous comprenez, frères et sœurs Pour tous les péchés, il y a un jugement. Voilà pourquoi nous devons nous humilier sous euh, la puissance du Seigneur. Voilà, nous repentir. Et le Seigneur nous fera grâce. Oui, frère et soeur. Alléluia. Donc si toi qui entends ce message, tu es dans la calomnie, tu es dans le mensonge, ou tu as pris part à la calomnie, tu peux te tu peux confesser, tu peux te confesser, tu peux confesser sur le chat, tu peux te repentir publiquement sur le chat, voilà, au nom, au nom de Yeshua. Ou si tu veux le faire, tu peux aussi envoyer un mail, si tu veux, euh, voilà, sur euh, contact.evdn.org. Voilà, tu veux confesser euh, tes péchés ou bien tu veux le chat tu, le chat, tu peux le confesser aussi. Parce que le Seigneur revient et il veut nous purifier, il veut nous, nous libérer. Oui, frère et soeur. Il n'y a pas de honte à avoir, mes amis. Il n'y a pas de honte à avoir. Oui, frère et soeur. La confession libère. Alléluia. Confesser ses péchés, frère, ça libère nos âmes, ça libère nos cœurs. Ça, ça nous amène au ciel. Alléluia. Oui, frère et soeur. Donc si quelqu'un sur le chat qui écoute ce message.. Ou Toi qui vas écouter ce message ultérieurement et que tu souhaites confesser tes péchés, confesser la calomnie, confesser euh, le mensonge, confesser euh, la prise de parti alors que tu sais que tu as pris parti pour le mensonge ou la calomnie, tu peux le confesser sur le chat ou envoyer un mail sur euh, contactevdn.org ou le euh, confesser aussi à un, à un frère ou à une soeur. Euh, voilà avec qui tu pries ou si tu veux, il n'y a pas de problème par rapport à ça pas, on pas, nous ne sommes pas Yeshua hein. donc euh, voilà Mais voilà, s'il y en a qui veulent le confesser, il n'y a pas de souci si, pas de problème mais si tu veux confesser aussi à un frère ou à une soeur que tu connais, etc. que tu n'as jamais confessé ces choses et que tu, tu, ce message te touche et, voilà, et te pousse à la, à la confession et eh ben, confesse-le à ton, à ton frère à ta soeur ou si tu veux, ben, toi qui écoutes publiquement tu peux le dire publiquement sur le, le chat « de Yeshua » Et le Seigneur nous bénira, frères et sœurs. Il nous fera grâce. Il nous fera du bien. Alléluia. Donc, on a vu que euh, la chrétienne, enfin, le, le, le comment s'appelle, la calomnie, le mensonge, euh, euh, comment dire, euh, on, va, on, va, on va reprendre le titre. On va reprendre le titre. Beaucoup de chrétiens ont été blessés et sont détruits à cause de la calomnie et le mensonge, frère Ça a fait des dégâts. Voilà pourquoi ce soir le Seigneur nous donne ce message Pour qu'on puisse veiller frères et sœurs à ne pas blesser les gens à cause de nos mensonges Et les calomnies Vous voyez frères et sœurs Alléluia Donc nous qui marchons avec le Seigneur Qui sommes convertis Nous devons être des témoins, des lumières Pour ceux qui viennent derrière Pour ceux qui vont se convertir demain Qui voyons en nous la vérité Qui voyons en nous la justice, l'intégrité, pour qu'ils puissent avoir confiance dans le Seigneur. Parce que beaucoup de chrétiens peuvent aussi abandonner le Seigneur, abandonner la foi, parce qu'ils voient, euh, comment ils peuvent euh, voir en nous, qui, euh, qui prônons euh, Jésus, qui prêchons Jésus, qui, prêchons, qui prions Jésus, et qui voient en nous le mensonge, la calomnie, toutes ces choses. Mes frères et sœurs, on va les détruire Comment ils vont s'accrocher comment, comment demain Comment ils vont prendre position demain pour la vérité Si en nous ils, ont, ils voient le mensonge, ils voient le péché, ils voient la calomnie, toutes ces choses Comment ils vont demain eux-mêmes prendre position Alors qu'ils n'ont pas eu de modèle, ils n'ont pas vu le modèle de Jésus en nous Mais ils ne vont, vont pas tenir, ils vont abandonner parce qu'ils n'ont pas été, comment ils ont mal commencé Leur, leur, leur, leur, leur marche, vous voyez frère et soeur Donc on se rend par compte de l'importance que nous avons d'être de, des témoins, d'être de, intègres dans nos voies parce que demain, frère et sœurs, ben, des hommes et des femmes à qui on va prêcher la parole vont nous regarder, vont voir notre vie, comment on se comporte, comment on fait des choses. Et vont reproduire tout ce qu'ils voient en nous. Donc si tu es dans le mensonge, comment ils vont, comment ils vont dire la vérité demain? Vous voyez, vous voyez, frère et soeur? Il y, a, il y a des chrétiens, ils vont trembler. Ils ne vont pas dire la vérité, tellement ils ont peur, ils vont trembler, ils vont mentir, mes amis. Vous voyez, frère et soeur? Parce qu'ils ne veulent pas être rejetés, parce qu'ils ne veulent pas être mal vus, parce qu'ils veulent soigner leur image, leur réputation. Si vous mourrez comme ça, vous irez en enfer, mes amis. Voilà lorsque le produit de mensonge, Ça amène en enfer, mes amis. Oui, frère et soeur. Tu parles avec une soeur. La soeur t'a dit quelque chose. Elle n'a pas dit la chose que tu as entendue. Voilà. Mais toi, tu vas rapporter qu'elle a dit ça alors qu'elle n'a pas dit ça. Consciemment, si tu meurs comme ça, si tu vas en enfer, mon ami. En fait, tu causes des dégâts, sans le savoir, tu causes des dégâts par tes mensonges, par tes calomnies. Tu causes des dégâts dans le, dans, dans, dans, parmi les frères et les sœurs à cause du mensonge, mes amis. Mes frères et sœurs, oh, c'est incroyable, mes amis, c'est incroyable, mais vrai. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui on va appeler un, un, un lapin Un caniche Voilà que ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui La Bible dit A Mais dire la Bible dit C Vous voyez? On change la parole de notre Père Céleste On change l'évangile de, de, de notre grand roi En un évangile Qui est complètement charnel Complètement mélangé Complètement dépourvu de la croix Oui frère et soeur. Wow et on voit par là blessure, on va prendre la définition de blessure Et ça on peut le rapporter sur le côté euh, aussi de, de l'âme, hein, du cœur humain l Alors blessure, définition, lésion faite involontairement Ou pour nuire au tissu vivant par une pression, un choc, un coup, une arme ou, de, ou, ou, ou la chaleur Voyez, donc on voit par là qu'un chrétien peut être blessé de manière involontairement ou pour nuire Donc en fait il y a des gens qui vont te blesser pour te nuire Et d'autres ben, c'est involontaire Et entre humains Ben ça se peut qu'on peut se blesser sans faire exprès Voyez Tu peux pas là quelqu'un, quelqu'un te dit bonjour, tu ne réponds pas Quelqu'un quelqu te dit un truc, tu ne réponds pas Quand même, tu le réponds Ah ça la blesse, tu vois Et ce n'est pas volontaire, voyez Donc en fait en tant qu'humain Il y a ce côté aussi, où nous sommes des humains On peut se blesser les uns les autres Involontairement voyez Donc, ce n'est pas volontaire, ce n'est pas pour nuire. Mais il y a des gens, ils vont ils blesser les gens pour les nuire. Vous voyez Pour leur causer du tort, mes amis. Pour les détruire, pour les casser. Vous voyez Et ça, le Seigneur le voit. Et les blessures et les volontaires, le Seigneur le voit. Donc, en fait, si tu as blessé quelqu'un, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'un qu qu chrétien, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'un chrétien véritable, un enfant de Yeshua, de Jésus-Christ, sachant qu'il a blessé quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire il va chercher en fait à restaurer le cœur de la personne. À restaurer en fait, à lui demander pardon, mais vraiment avec sincérité. Parce qu'il n'a pas fait cela avec euh, pour objectif de nuire à la personne. Vous voyez frère et soeur Il va chercher à la contacter, l'appeler, etc. Ma soeur, mon frère, tel jour, etc. Euh, voilà, je t'ai mal parlé, etc. Je t'ai pas répondu. Tu m'as dit bonjour. Oh, oh, ma soeur, vraiment, pardon, ma soeur. Parce que... Il a l'envie, en fait, que le cœur de son frère ou de sa sœur soit en paix, soit dans la joie, dans l'amour la, du Seigneur. Vous voyez, frère et sœur, pour ne pas lui causer du tort. Un chrétien, du, un enfant du Seigneur, j'allais dire un, un chrétien du Seigneur. Un enfant du Seigneur, plutôt, frère et sœur, ne veut pas nuire à son prochain. Refuse de nuire à, à sa sœur ou à son frère. Vous voyez, frère et sœur mais il y a des chrétiens, dans leur, dans leur âme là, leur objectif c'est de détruire les gens frères et sœurs C'est de faire du mal Eux c'est ça qu'ils aiment, faire le mal volontairement Pour causer du tort volontairement aux autres frères et sœurs Ça c'est leur mission Il y a des chrétiens comme ça dans, comme, comme ça dans le corps de... Enfin dans, dans le corps, pas dans le corps mais dans l'église je dirais, physique C'est dans le corps du Seigneur frères, c'est des enfants du Seigneur qu'il y a Alléluia, Alléluia Les frères et, frère et sœurs donc, il y a des chrétiens, s'ils savent qu'ils ont fait du mal à quelqu'un, ils ont causé du tort à quelqu'un, involontairement, ils vont chercher à lui pardonner, à, à lui demander pardon plutôt. Et en retour, ben, il faut pardonner. Et même si la personne t'a blessé volontairement, pour te nuire, ben, il faut lui pardonner quand même. <rire> en fait, dans les deux cas, celui qui a reçu des, des, des, des blessures, enfin, pas blessures, mais celui qu'on a causé du tort, et ça l'a blessé ou, ou volontairement ou involontairement, dans les deux cas-là, il faut pardonner. Il faut libérer le pardon, mes amis. Oui, frère et sœur Alléluia. Waouh. Vous comprenez, frère et sœur Waouh. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu dois désirer, en fait, euh, comment dire, que la personne soit sauvée. C'est ça qu'on pardonne à quelqu'un. Qu'on pardonne à quelqu'un, c'est ça, mes amis. Tu pries pour la personne, tu dis, Seigneur, sauve-la. Tu ne vas pas sauter le, le, le mal de la personne, sa, sa, sa, sa, sa destruction. Quand tu pardonnes, tu vas souhaiter en fait que que du bien pour la personne Dans ton cœur, tu vas pas penser du mal pour elle Oh je veux qu'elle meure, Oh, je veux qu'elle soit détruite, etc. Oh patati Que des paroles pour que, de malédiction ça c'est en fait, ça c'est diabolique ça mes amis Vous voyez frère et soeur Vous voyez frère et soeur Un chrétien ne peut pas avoir de telles pensées Vouloir la destruction que l'autre aille en enfer Mon ami, si tu penses comme ça là, tu es du diable ou plutôt, je dirais, des pensées diaboliques Et si tu acceptes ces pensées-là, tu, tu, les, tu les gardes tu les, tu, en, fait, tu vas, tu vas, en fait, tu vas devenir un meurtrier, mon ami Ah, je vous dis la vérité Vous voyez, frère, oui, frère, frère, oui, frère et frère, voyez, frère soeur Alléluia Vous voyez C'est profond la parole, frère et soeur C'est profond, mes amis Alléluia L'évangile de Jésus Notre marche avec Jésus donc voilà un peu euh, frères et sœurs On va prendre un, un, un, un passage Un passage par rapport à la calomnie, Le mensonge tout ça Alléluia Donc euh, attendez On va prendre Lévitique Au verset 19 au verset 11 Vous Alors qu'est-ce qui dit la parole euh, Vous ne déroberez point Et vous n'userez Ni de mensonge Ni de tromperie les uns envers les autres Voilà ce que dit la parole mes amis Vous ne déroberez point Et vous n'userez ni de mensonge Ni de, ni de tromperie Les uns envers les autres Mes amis Voilà ce que dit la parole mes amis Donc il ne faut pas voler Et tu ne vas, tu vas pas user de mensonge Ou de tromperie Envers ton frère ou ta soeur Vous frère et soeur c'est le péché mes amis voilà à quoi nous devons aspirer tous les jours c'est de marcher dans la vérité Alléluia. de marcher dans la vérité et on voit dans le passage qu'on vient de prendre dans lévitique 19 verset 11 voilà vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges ni de, trompe, de tromperie les uns envers les autres. C'est-à-dire, en fait, tu peux être trompé pour un temps. Ça peut arriver, tu es trompé. Parce que tout à l'heure, je disais que si tu as pris part à la calomnie, aux mensonges, etc., et que si tu meurs aussi, tu vas dans en l'enfer, il y a le côté aussi où tu peux être trompé. Oui, frère et soeur. Parce que nous sommes des humains, et on ne connaît pas tout, seul le Seigneur connaît toutes choses. Tu peux être trompé pour un, pour un temps. Tu vois Tu peux être trompé pour un temps. Mais quand la vérité vient à, à, à comment dire le seigneur te révèle la vérité parce que c'est parce important aussi pour un chrétien de, de, de prier d'être de, simple de cœur pour aussi recevoir les choses pour comprendre les choses, discerner les choses mais quand la vérité vient tu dois en sortir tout, voilà, quand la vérité vient par rapport au mensonge tu dois sortir rapidement du mensonge tu vois par exemple quand on te dit que non euh, les statues ne savent pas euh, le, le, Comment dire le seigneur n'aime pas l'idolâtrie Oh, il y a des gens qui te disent, ah, moi, je suis telle religion, je mourrai dans telle religion. En fait, le Seigneur n'est pas dans la religion, premièrement, tu vois. Donc, ils ont été trompés pour un temps. Mais quand la vérité de l'évangile vient, quand le message véritable vient de l'évangile, de la parole du Seigneur, eh bien, ces personnes-là ne doivent pas fermer leur cœur. Ils doivent accepter la vérité pour être sauvés. Tu vois Parce que ça, ça peut arriver, on peut être trompé. On peut être trompé, on n'est pas, pas infaillible. On peut être trompé. Mais quand tu, tu reçois la vérité, quand la vérité vient, tu sais que ça, c'est la vérité. Mon ami, eh ben, le Seigneur sait que dans ton cœur, si tu sais ou pas, c'est la vérité. Hein. Parce que si tu es trompé, il le, sait, il le sait aussi. Donc il sait que es pas consciemment dans le, euh, voilà, tu ne participes pas consciemment au mensonge ou à la calomnie. Il sait que tu es trompé. Mais quand il retire le voile, là, mes amis, quand le voile est ôté, et que tu vois clairement le mensonge, la calomnie, tout ça, mon ami, tu dois faire quoi? Eh bien, tu dois aussitôt prendre position pour la vérité, frère et sœurs. Pas pour, pas pour moi, mais pour le Seigneur. Pas pour quelqu'un, mais pour le Seigneur. On ne prend pas la position pour la vérité pour quelqu'un, mais pour Jésus, frère et sœurs. Oui, frères et sœurs? Et on voit dans Somme 101, voilà verset 5, J'exterminerai celui. Attendez. Voilà. Verset. Euh, alors, Somme 101, verset, verset 5. J'exterminerai celui qui calomnie en secret son prochain. Donc, en fait, qui raconte des fausses accusations. Vous frères et sœurs, qui raconte de fausses accusations, etc., etc. Voilà, comme on l'a vu, hein, dans, dans la parole, la définition de calomnie, c'est porter de fausses accusations, c'est raconter des choses qui sont, qui sont fausses. Voilà. Et euh, donc on va par là. Hein. Donc celui, j'exterminerai celui qui calomnie en secret son prochain. Vous voilà voyez comment c'est fort ce que le Seigneur nous dit ici là. La parole nous dit là. Somme 101, verset 5. J'exterminerai celui qui calomnie en secret. Donc en secret là Tu calomnies ton prochain Tu vois Je ne supporterai pas celui qui a les yeux élevés Et le cœur enflé J'aurai les yeux sur les fidèles de la terre Afin qu'il demeure avec moi Voyez Alléluia Afin qu'il demeure euh, Voilà tac, tac, tac, tac, tac, tac, Avec moi Celui qui marche dans la voie de l'intégrité me servira celui qui usera de tromperie Ne demeurera pas Dans ma maison Donc en fait, celui qui va user de tromperie Tu fais tout pour tromper les gens Tu fais tout pour tromper, détourner les gens de la vérité Les tromper, les tromper, les détourner La, la vérité Frère, tu, tu ne resteras pas nous, nous ne resterons pas dans la maison du Seigneur Si nous pratiquons de tels actes, de telles œuvres. Oui, frère et soeur. Celui qui proférera des mensonges ne sera pas affermé devant mes yeux, donc si tu profères, si nous proférons des mensonges, frère nous sommes en danger mes amis, je vous dis la vérité, ah oui, et le Seigneur amène toujours à la lumière la vérité frère et sœur, même si ça prend du temps, la vérité finit toujours par éclater, le mensonge finit toujours par être su, vous comprenez frère et soeur? l'erreur est toujours dévoile, le Seigneur en fait dévoile les choses, le Seigneur révèle les choses frères et sœurs Voyez oui, frère, le mensonge, le menti, quand on aura dit en créole, menti là, menti ou quand menti <rire> Le créole, c'est terrible le créole Voyez oui, frères et sœurs Celui qui proférera des mensonges ne sera pas affermi devant mes yeux J'exterminerai chaque matin tous les méchants de la terre afin d'exterminer de la cité de Yahweh tous ceux qui pratiquent la méchanceté Oui frère et sœurs. Donc on voit par là que nous devons aspirer, parler selon la vérité Ne pas participer à la calomnie, participer au mensonge mais à la vérité frère et soeur On doit aimer la vérité Voilà ce que nous devons aimer, la vérité Il dit dans Jean 14,6 je suis le chemin, la vérité Donc si tu es chrétien Tu dois marcher dans la vérité Si tu marches dans le péché, dans le mensonge, la calomnie Mon ami, tu n'es pas sur le chemin du ciel C'est impossible mes amis Vous voyez frère et sœurs. Je suis le chemin, la vérité et la vie Voilà ce qu'est ce qu notre créateur Ce qu'est notre Jésus Il est le chemin, la vérité Waouh, ça c'est un mot qui... On doit prêcher haut et force ça. La vérité, mes amis. Waouh Parler selon la vérité. Vous voyez, frères et sœurs C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous désirons, enfants du Seigneur. C'est ce que nous devons désirer, frères et sœurs. La vérité. Quelle, quelle vérité La parole pure et véritable du Seigneur, mes amis. Quelle vérité ben, Jésus sauve. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Quelle vérité Qu'il y a un créateur qui a créé le monde. Qui a créé le monde. Quelle vérité il y a un seul créateur, il est un. Quelle vérité Le Seigneur est, habite dans nos cœurs. Nous sommes le temple du saint esprit. Quelle vérité Il n'habite pas des bâtiments, faits des mains d'hommes, mais il va habiter le cœur de sa créature. Quelle vérité La vérité que le Créateur nous a créé le, de la poussière. Quelle vérité La vérité que c'est la fin des temples. Quelle vérité La vérité que Jésus revient. La vérité que l'enfer le, existe. La vérité que le paradis existe, mes amis. Voilà la vérité, frères et sœurs. Cette vérité, nous, nous, on doit la poursuivre. Alléluia, mes amis. La vérité Si tu suis Jésus Christ Si tu marches avec Jésus Christ Sache qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mensonge Donc si nous suivons Jésus Nous devons désirer la vérité Tu veux devenir prédicateur Tu veux être prédicateur Tu veux prêcher la parole eh ben, Sois dans la vérité Commence par la vérité Au nom de Yeshua mes amis Vous voyez frère et sœurs, Voilà, <rire> le chrétien le chrétien aime la vérité, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs, le chrétien véritable n'aime pas le ministère, n'aime pas la prédication, n'aime pas les œuvres, plus... Que la vérité, il va d'abord aimer La vérité, mais ça commence par là Par la sanctification La marche chrétienne commence par la sanctification Et non par le ministère Et non par la prédication Et non par les oeuvres, c'est par la sanctification La parole dit Nul ne verra, sans la sanctification Nul ne verra le Seigneur Tu peux prêcher, tu peux faire tous les miracles Tu peux faire tous les oeuvres Tu peux être dans tous les ministères que tu veux Mon ami, si tu n'es pas dans la sanctification Tu ne verras pas Jésus tu ne verras pas Jésus La sanctification n'est plus prêchée dans les églises frères et sœurs On ne prêche plus la sainteté du Seigneur On ne, on, on ne dit plus que Jésus est saint Vous voyez frères et sœurs C'est devenu mes amis frères et sœurs C'est grave la sanctification, l'honnêteté, l'intégrité des vertus qui ont disparu, frères et sœurs, de nos églises, de nos assemblées L'honnêteté, l'intégrité, ça a disparu mes amis, il n'y a plus ces vertus Oh c'est le chaos frères et sœurs L'honnêteté, ça, ça a disparu, l'intégrité, ça a disparu frères et sœurs L'humilité, ça a disparu frères et sœurs Je vous dis la vérité, Jésus revient mes amis voilà comment commence la marche chrétienne. Elle commence par la sanctification. Elle commence par l'intégrité. Elle commence par la. la, la, la, la comment ça s'appelle, frère et sœurs La justice. Waouh Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. On n'a pas dit son ministère et les dons qui va avec et je et ne sais pas quoi et patati. Non. La justice, la parole nous dit, mes amis. Recherchez premièrement, premièrement. Le royaume des cieux Et sa justice Beaucoup ont compris le contraire Recherchez premièrement le ministère Les miracles Les dons La prédication Voilà Alors que la parole n'a pas dit ça La parole a dit Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice Voilà ce que nous devons prêcher dans nos églises Voilà ce que nous devons prêcher dans, dehors Dans les trains, dans les gares, dans, dans les bus dans les, dans, dans les hôpitaux, dans les magasins Partout où le Saint-Esprit nous envoie parler de lui, on doit annoncer le royaume des cieux, annoncer la justice d'en haut, annoncer la résurrection, annoncer la rédemption, annoncer le pardon de nos péchés. Voilà le message, frères et sœurs, que l'Église doit annoncer, le message que le Seigneur a confié à l'Église, la prédication de la croix, la justice, frères et sœurs, la puissance du Créateur. Mon ami, voilà le message véritable, frères et sœurs. On n'a pas prêché aux gens, viens à mon église dimanche Viens, il y a un programme dimanche Viens, viens, viens dans mon église Écoutez mon pasteur Viens écouter mon prédicateur Viens, venez nous enfermer Venez nous asseoir Venez, venez, venez Festoyons ensemble Ce n'est pas ça le message mes amis Oh non Oh frère et soeur, il y a un problème Viens dans mon église tu verras mon pasteur comment il prêche bien Comment il est éloquent Comment mon pasteur nous demande de l'argent Comment mon pasteur nous prophétise Comment, comment et comment Et comment et comment, et comment. Que des... des. C'est pas ce que le monde veut Le monde veut voir l'espérance Le monde veut voir la solution Parce que là c'est la fin Il veut avoir la solution qui est Jésus Pas nos églises frères, il y en a plein Ils n'auront jamais dans les églises la plupart voilà pourquoi il faut, aller, il faut aller vers eux Allez C'est ça que le message dit Allez Il ne faut pas leur dire Venez écouter mon pasteur Non Venez à Jésus Christ Appelez-les aux noces Et non les appeler dans nos églises Dans nos programmes dans nos réunions Je ne sais pas quoi non, non, non, non, non, non, non Mettre nos affiches partout Mettre nos affiches Programme, programme, je ne sais pas quoi, patati, patata. Mes amis, on doit annoncer Jésus aux hommes. Annoncer la résurrection aux hommes. Annoncer qu'il est mort pour nos péchés. Annoncer que nous sommes son temple. Annoncer qu'il revient. Voilà le message que nous devons prêcher. Vous voyez, frère et soeur? Alléluia Waouh, waouh, waouh, waouh. Le Seigneur nous réveille. Le Seigneur, frère, il donne son message, frère, à l'église. Le message... De, de la sanctification Le message de la croix Frères et sœurs, la parole de la croix frère, voilà ce que le Seigneur est en train de nous transmettre de plus en plus Il veut qu'on revienne à ses écritures Qu'on revienne à la parole véritable à l'évangile pur et véritable Ce message qu'il a, qu a confié à l'église Alléluia Donc voilà frères et sœurs Bonne soirée tout le monde Soyez bénis Voilà Donc Ceux qui ont été blessés par la calomnie Blessés par les, blessés par les mensonges Sachez que ce n'est pas le Seigneur qui blesse, le Seigneur qui fait du mal. Mais malheureusement, euh, euh, l'homme est faible, l'homme peut être voilà, dans le péché, l'homme peut être un, un destructeur. Laisse-moi te dire que Jésus est celui qui t'aime et il ne te condamne pas. Relève-toi, toi qui tombes à cause des calomnies, des mensonges, tu as été blessé, tu as été brisé. Voilà, mais le Seigneur te dit qu'il t'aime et il faut que le, tu le suives lui. Parce que beaucoup de chrétiens malheureusement sont blessés, détruits, calomniés parce que premièrement dans leur cœur, ils suivaient les hommes. Ils suivaient, ils avaient les yeux pour leurs dirigeants, des yeux pour leurs anciens. Leurs anciens les a déçus et ils ont cru que Jésus était décevant alors que non. Voilà pourquoi tu ne dois pas mettre ta confiance dans les hommes, c'est écrit dans la parole. Malheureusement, lorsqu'on dit ça aux chrétiens, ils vont dire, oui, mais les pasteurs, on a, ils sont établis, patatifs. Ils vont, ils, vont ils vont mettre les dirigeants au-dessus de Jésus. Et quand ils sont blessés, ils abandonnent la foi et ils retournent dans le péché, frère. C'est parce qu'ils n'ont pas mis Jésus en premier. Ils n'ont pas mis Jésus en premier. Et lorsque les hommes les déçoivent, ils abandonnent tout parce qu'ils ont mis les hommes en premier. Pour certains, je ne dirais pas tout le monde. Vous voyez, frère et soeur, parce que quand l'homme va te décevoir, les gens vont pleurer. Ils vont pleurer, ils vont dire, « Jésus est méchant, Dieu est méchant, mais mon ami, qui t'a dit, dit, dit de mettre ton, ton pasteur comme ton, ton idole dans ton cœur, mon ami ?» Voyez. Et souvent, c'est ce qui se passe, les gens sont détruits, meurtris, parce qu'ils ont tellement adoré leur pasteur, leurs dirigeants, leurs anciens, etc. Frères et sœurs, qu'est-ce qui va se passer et, euh, Quand ils vont être déçus, quand ils vont être blessés ou calomniés par ces personnes, ces derniers, eh bien ils vont tout mettre, le royaume dans le même sac Ils vont dire que Dieu est méchant, Dieu ceci, Dieu cela Mon ami, c'est parce que tu as adoré les hommes Voilà le problème aussi dans notre chrétienté C'est que les gens adorent tellement les hommes Que quand ils sont blessés, quand ils sont détruits Quand on les calomnie, quand on ment sur eux Ils abandonnent complètement la foi Et ils retournent dans le péché frère et soeur Vous voyez frère et soeur Alors que le Seigneur n'a rien à voir avec ça Dedans Oh oui, mes amis, donc il faut, faut aimer le Seigneur, tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, c'est ça que ça, voici le message Tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, toute ta pensée, toute ta force C'est ça que nous devons annoncer, frères et sœurs, euh, aux, aux hommes et aux femmes, que c'est le Seigneur qui doivent aimer en premier Tu ne dois pas prendre l'amour, moi personnellement, prendre l'amour euh, du Seigneur dans, la, dans le cas des autres, etc Non, non, non, non, non, non. si je vois quelqu'un commencer à m'aimer plus que le Seigneur, frères et sœurs, je vais, je, je vais le dénoncer je suis obligé et je prends mes distances. Vous comprenez? Ah oui. Et d'ailleurs, tous les âmes que le Seigneur peut toucher, ne courons pas après eux. Parce qu'ils ne sont pas leur Dieu, mes amis. Vous comprenez, frères et sœurs? Celui qui doit prendre la place dans leur cœur, c'est Jésus. Vous voyez, frère et soeur? Waouh, c'est merveilleux. Voilà pourquoi nous ne faisons pas souvent des programmes, tous les matins, tous les quatre matins, des programmes, parce que, ben, frère.. Nous, nous, nous, en fait, nous ne sommes pas attachés aux hommes en vérité. Nous ne sommes pas attachés aux chrétiens. Nous sommes attachés au Seigneur. Et s'il si demande de faire un programme, c'est pour sauver ses enfants, qu'on puisse communier ensemble. Comme, comme la parole dit aussi, là où il y a deux trois réunis, hors programme, etc. La vraie communion, ce n'est pas, pas dans les églises. Les, les, la vraie communion, la plupart des gens ne se connaissent même pas, frères et sœurs C'est bonjour, bonjour, après les gens ils partent. <rire> la vraie communion, c'est dans l'intimité, c'est dans c'est dans chaque jour, de, en fait, chaque jour en fait c'est chaque jour en fait la communion véritable avec des frères et soeurs que tu connais que tu échanges, c'est ça en fait la vraie communion frère, avec, avec qui tu pries, vous échangez vous, vous, comment vous, euh, vous, vous partagez la parole etc, voilà la vraie communion la vraie communion c'est pas dans les assemblées en général hein, je vous dis la vérité regardez bien vos, les réunions aujourd'hui d'église Lorsqu'il y a des programmes, tout ça, etc., qu'est-ce qui se fait Bonjour ma soeur, ça va Oui, ça va Bonjour ma soeur, oui, ça va Bisous, on fait la bise Après, les gens rentrent chez eux et la plupart ne se connaissent pas, mes amis. C'est ça, ça la communion Mais ben, non, ce n'est pas la communion véritable, c'est mes amis. Vous voyez, frère ça. et soeur Et la communion véritable, c'est le Seigneur qui permet qu'il y ait des connexions entre frères et soeurs. Deux, trois personnes, quatre, cinq personnes, cinq, six personnes. et ils communient, ils travaillent ensemble, ils, ils peuvent travailler ensemble, etc. Et euh, pour faire avancer le royaume des cieux, et c'est ça la vraie communion, c'est des gens qui se connaissent, voilà, ils se connaissent, ils, ils prient ensemble, ils partagent ensemble la parole. C'est ça, ça la vraie communion. Et le Seigneur est au milieu d'eux. Vous voyez, frère et soeur, après, je ne dis pas que faire un, un programme, ce n'est pas bon, etc. C'est comme nous, on peut faire aussi, ce n'est pas un péché, attention. Vous voyez, frère et soeur, c'est pour vous dire en fait que, euh, euh, comment dire, le Seigneur, euh, voilà, il conduit toutes choses et, euh, et c'est merveilleux, quoi. Donc voilà, frère et soeur, bonne soirée tout le monde. À bientôt, que le Seigneur nous bénisse et nous garde, nous protège. Et euh, quoi de plus, quoi de plus Je, voilà, voilà la pensée en tout cas. Donc par rapport à ce qu'on a partagé. Donc euh, ne pas calomnier en secret, mes frères et sœurs, calomnier, etc. Donc euh, parlez, parlons selon la vérité, hein, voilà. Dénonçons le mal, pressons la vérité. Disons la vérité, mais pas de mensonges, pas de calomnie en fait. Voilà, de fausses accusations. Voilà en fait ce qui est vrai. Voilà ce que nous devons faire en fait. Voilà. Bon voilà, voilà frères et sœurs. Bonne soirée. À bientôt tout le monde, à bientôt, à bientôt. À bientôt. À bientôt.